Vous l'avez forcément remarqué, ici comme ailleurs sur les réseaux, la tendance ces temps-ci est à la grise mine. On parle de prix aberrants, on parle de campagnes qui échouent, bref on parle d'un milieu qui peine à retrouver une dynamique après les crises de ces dernières années. Alors que certains parlent d'un nouveau normal, d'une époque passée que nous ne connaîtrons plus jamais, d'un nouveau monde dans lequel les grands ont définitivement écrasé la plupart des autres, il subsiste dans plusieurs petits villages d'irréductibles gaulois qui refusent de céder à l'amorosité ambiante. Parfois sans expérience dans le jeu de société, parfois sans vraiment savoir qu'attendre de cette aventure, ils se lancent et réussissent dans le financement participatif. Ce sont les destins croisés de trois auteurs que je vous propose de découvrir aujourd'hui, avec leur lot de doutes, d'erreurs et d'improvisation, un hommage en somme au talent de nos créatifs francophones, à noter que cette émission, vous l'entendez sûrement déjà, a été enregistrée alors que je me remets d'une engine ayant eu raison de ma voix. Première campagne, une folle aventure, et le sixième épisode de l'émission Autour du jeu que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Nix, sur Soundcloud et sur Spotify. Ils ont donc bravé l'impossible et se sont jetés à l'eau dans la pire des conjonctures. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui trois primo éditeurs, ou en tout cas récemment primo éditeurs sur Kickstarter, à commencer par Julien Conseil, cofondateur de Catillion Games et co-auteur d'Urto, titre qui a été financé au début de cette année, bonjour et bienvenue. Avec moi également Dan Touvenot, président de Perte et Fracas, co designer du Juragré Roxard, dont la campagne s'est achevée en juillet 2020, et dont l'extension, on peut le dire, vient de financer avec succès, d'où le grand sourire. Enfin, Quentin Vernet nous fait l'honneur de sa présence, fondateur du studio Lord Raccoon Games, connu pour le succès de son premier jeu, The Last Bottle of Rome, qui a vu le jour lui aussi, début 2020. Ce sont donc trois diplômés que j'ai avec moi aujourd'hui, trois auteurs qui ont bravé l'épreuve du feu. Pour commencer cette émission, j'aimerais connaître un peu votre regard sur l'état du financement participatif aujourd'hui, entre la hausse des prix, le désamour d'une partie de la communauté. Qu'est-ce que ça vous inspire pour, pour la suite, même à court terme ah, nous, c'est déjà passé, donc on s'en fiche. <rire> c'est vrai qu'en ce moment, il y a une situation un petit peu compliquée, un peu tendue. Euh, par contre, euh, euh, ça va, ça vient, il y a des hauts et des bas. Donc, euh, on pense que, enfin moi En tout cas, je pense que ça, ça peut encore revenir, ça peut repartir à, à la normale. Il y a eu un effet Covid et ça ne va peut-être pas durer longtemps non plus. Quoi. Parce que dans mon intro, je parle de ce que j'ai entendu moi pas mal de, de fois, c'est qu'on parle d'un nouveau normal, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Est-ce que ça, est, pour vous, c'est aller trop loin bah, En tout cas, c'est ce qu'on entend, euh, par exemple, juste pour un exemple sur le fret, c'est vrai que euh, ça a vraiment augmenté depuis deux ans, et, euh, et les experts et les prestataires auxquels je parle ne pensent pas que ça va revenir à, à un niveau plus bas. En fait, C'est vrai que les, les nouveaux prix qu'on est en train de fixer, même pour les matières premières ou, ou tout, Va, risque d'être au même niveau qu'il qu est aujourd'hui, voire baisser un tout petit peu, mais pas revenir à ce qu'il y avait il y a deux ans en fait. Donc c'est sûr que c'est un peu anxiogène pour nous, parce que tout ce qu'on prépare c'est forcément lié à, à cette hausse de prix, la hausse des matières premières, l'inflation, le prix du dollar qui devient assez fou en ce moment, euh, sachant que bah, les usines, euh, surtout en Chine ou même les prestataires auxquels on passe, euh, utilisent le dollar comme valeur de référence. Donc c'est sûr que c'est un peu compliqué pour nous pour prévoir les, les, les futurs projets. Mais après, je pense qu'il faut essayer de pas trop y penser, euh, continuer à prendre du plaisir, développer des projets et plus s'axer sur le partie-là. On est petit éditeur, donc on peut justement euh, plus faire les projets par passion et essayer de, de faire en sorte que ça marche. Quoi. Et au-delà au de cette notion de prix, tiens, euh, Julien, toi qui étais le dernier à financer sur, euh, sur mes trois invités, euh, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui un, un backer, le backer moyen, entre guillemets, qui va être quand même plus réticent qu'un autre regard sur, euh, sur ce qui était avant, plus euh, bah, des paillettes et puis un, un peu la. la, oui, la, la... La consommation de, de masse sans réfléchir. Euh, ah c'est vrai que ton regard alors peut-être euh, nous c'était vraiment il y, y a vraiment un projet finalement, il n'y a pas de, de, de projection d'une un, suite après de, de, de peut-être chose où on était vraiment sur euh, ok on essayait de faire un truc les deux, on, on découvre depuis le début, puis on a été au fur et à mesure euh, avec l'idée de en plus de faire ce projet puis finalement de se dire ok le, le but c'est vraiment de financer une production à la fin, il y a zéro dans la caisse, c'est vraiment finalement, on, on a réussi à fabriquer des boîtes qui sont chez les gens. Donc, c'est vrai que du coup, les objectifs sont assez simples, même si là, en ce moment, on est en train de regarder comment ça rentre, parce qu'effectivement, les coûts augmentent un peu partout, et comment on va gérer avec l'enveloppe qu'on a pour que ça le fasse, avec nos attentes, hein, fabriquer au plus proche de la Suisse possible pour rester local, enfin, vraiment, comment on réussit à combler toutes nos attentes actuellement, donc évidemment, ça nous pose quelques soucis. Euh, on a peut-être un peu moins ce regard sur la, la, la suite euh, finalement de Kickstarter parce qu'il n'y a, a pas de projection. Euh, Est-ce qu'on fera autre chose demain ben, Je ne sais rien parce qu'il n'y a pas de projection là-dessus. Donc c'est vrai qu'on a un regard un peu en ce moment en disant ben, voilà, on en est là, il nous reste encore beaucoup de, de jobs à faire pour aller au bout du truc, faisons déjà ça et puis, et puis la suite on verra. Donc on a peut-être un peu moins de, de recul et de projection euh, là-dessus, même si par contre ce qu'on voit à travers... Euh, du, du, du contenu de qualité sur, sur ta chaîne entre autres euh, sur ce qui peut se dire et ce qui peut se voir euh, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe derrière oui. et que ça, je crois pas vraiment non plus à cette histoire de retour en arrière je pense que pour ce milieu là mais aussi pour d'autres il y a quelque chose qui va changer euh, durablement je pense hein. Ok, alors pour, on va se recentrer sur notre sujet, notre sujet c'est vous, et pour bien comprendre euh, bah, votre démarche, ce qui vous a poussé à rentrer dans, dans l'arène à l'aube ou en plein milieu d'une crise majeure, il faut quand même le, le mentionner, euh, j'aimerais explorer brièvement votre parcours, euh, bah, on va rester sur toi Julien, par exemple, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que tu, vous faites sûrement encore, avant de vous lancer dans le jeu de société, et question bonus, est-ce que déjà tu avais, euh, par le passé, euh, l'habitude de créer des prototypes dans ton garage euh, Alors, qu'est-ce que je fais toujours, euh, vraiment moi et, et Quentin du coup euh, qui, qui a l'initiation finalement de l'idée du retour on n'est pas, pas du tout, on bosse tous les deux euh, dans l'industrie euh, moi en sécurité au travail et lui en supply chain donc on est complètement euh, out de tout ça euh, Quentin s'est remis à, il dans l'illustration finalement et puis de là avec le côté on commence euh, à cette époque là euh, Finalement, on recommençait à jouer un petit peu euh, moi, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai un peu perdu euh, ce côté jeu de plateau. Je me suis retrouvé loin de beaucoup d'amis finalement avec qui a un bien peu sûr. ces habitudes-là. Euh, puis on en parle au job, ça ah, serait bien de faire des soirées jeux, tout ça, parce qu'on se découvre finalement un peu des, des liens communs là-dessus. Et puis, euh, entre deux, bah, des idées de mécanique dans, dans, dans la tête de Quentin, des illustrations à côté, l'idée de créer un truc, puis finalement, euh, bah voilà, il m'en parle et puis ça, ça s'est vraiment construit comme ça. Mais c'était un premier jeu, tu n'avais pas l'habitude de bricoler des protos comme certains disent avoir fait Je pense la dernière fois que j'ai dû bricoler un jeu, j'avais peut-être 8 ans, Donc c'était très loin en arrière, et puis il n'y a pas eu de suite derrière ça, c'est vraiment... Gamin, un week-end, tu t'ennuies, tu dis tiens, si j'essayais de fabriquer un jeu, mais finalement ça s'est arrêté là, donc il n'y a jamais vraiment eu ça, c'est parce que j'aime bien jouer, puis quand t'es avec du XS, je suis dit pourquoi pas, et puis voilà, c'est comme ça que vraiment que ça s'est lancé finalement. Dan ben. euh, Nous, euh, alors on est deux, hein, on est co-auteurs, en fait, euh, en tout cas sur euh, Ragnar Rockstar et puis sur euh, les autres projets sur, les, sur lesquels il y, a, il y a des développements en cours. Euh, <coughs> à la base, on est, on est euh, plutôt euh, des marketeux. Euh, donc, on fait plutôt du développement web, euh, applications mobiles, et choses comme ça. Et puis, en fait, euh, il y a 2-3 ans, on a décidé d'opérer un virage au niveau de l'activité la, pour, euh, bah, pour avoir un un super kiff le matin en se levant en se disant qu'on va faire euh, que des choses qu'on aime et plus des choses pour les autres. Et donc du coup euh, on va dire qu'on on est un peu sur un, une plateforme mouvante en ce moment où euh, on a quand même encore un, un, un reliquat d'activités de, de, liées euh, à la communication et au marketing et en même temps euh, donc des rentrées euh, régulières au niveau euh, financier et, euh, et ça nous donne le, le cash flow suffisant pour pouvoir euh, financer à perte des développements, à perte parce qu'au début, euh, comme tous les, les petits projets, euh, comme, euh, comme disait Julien, hein, on ne gagne rien au début, mais on construit une image, euh, on développe une gamme, euh, et puis voilà, on a, on a suffisamment d'énergie de, de, et, de, et, de, et de pépettes pour pouvoir euh, aller de l'avant, investir, euh, voilà, aller sur les salons aussi. Ouais. on reviendra bien sûr sur la, je la jeunesse de vos projets, hein. là l'idée c'était de, de poser un petit peu le décor, donc tu pas particulièrement non plus un bricoleur de jeu, toi, euh, avant cette aventure-là Non, pas du tout, il y a 2-3 ans, euh, je ne savais pas ce que c'était qu'un meeple, quoi. D'accord, <rire> ah oui, un, un, un tout nouveau, euh, ouais. nouvel arrivant, alors. Ouais. Quentin euh, Moi j'étais joueur, il euh, y, y, y a pas mal d'années, depuis que je suis tout petit, hein. je suis une famille, on est trois grands frères, donc euh, je, je suis habitué aux, aux jeux de société depuis bien longtemps. Mais du coup, euh, il y a 3-4 ans, je me suis dit que j'allais faire mon propre jeu, juste par passion, sur mon temps libre, en fait. Et, euh, et j'en ai proposé à Baptiste, qui est un illustrateur qui me suit, du coup, avec Landracoon, euh, de, de prendre part à l'aventure, il était partant. et on s'est dit, allez, c'est parti, on fait un jeu par passion, avec le temps euh, qu'on a, donc assez peu de temps, et, euh, et on voit où on peut aller, justement. Et ce qui m'intéressait au début, moi, c'était surtout le côté un peu euh, touche-à-tout, quoi. Vraiment, on est deux, on fait tout, c'est-à-dire on gère la production, on gère... Euh, L'ADA, les illustrations, on gère vraiment bah, le côté prestataire, le côté marketing, le côté distribution, etc. Et on voit jusqu'à où on peut aller. C'était vraiment un peu le côté aventure et puis le challenge qui m'intéressait. D'accord. Est-ce que tous en amont, vous étiez déjà utilisateur de, de Kickstarter ou est-ce que même vous connaissiez la plateforme avant tout ça Un petit peu. Pas un, pas un backer compulsif, mais je connaissais déjà un peu et j'avais deux, trois projets. Ouais. Ah, très petit peu et, et, et même pas spécifiquement pour du jeu. Ah Oui, d'accord puisqu'on qu'on oublie parfois de dire hein, sur une des chaînes comme les mienne qu'il y a énormément de choses de, sur Kickstarter, de la casserole à, à au vélo euh, Dan Oui, moi aussi comme Julien, euh, peut-être même un peu plus du Ulule pour bah, des copains qui finançaient des BD ou des, euh, des projets comme ça. Et puis, euh, puis peut-être un ou deux Kickstarter, mais vraiment euh, pour du produit et même pas pour du jeu. Alors, parce que le but de cette question, vous y avez déjà tous partiellement répondu, c'est quand vous créez votre jeu, est-ce que c'est dans le but de l'amener en financement participatif, ou est-ce que c'est une fois terminé que vous dites, tiens, il est pas mal, on va essayer de le mettre sur cette plateforme Dan Ouais, ça se fait, enfin, en tout cas, nous, ça s'est fait plutôt dans, dans, dans cet ordre-là, puisque d'abord, euh... <coughs> on ne sait pas, en fait, ce que va devenir le jeu, on ne sait pas s'il a un s'il a un vrai devenir, donc la toute première étape, une fois qu'on a, a fini de, de boucler notre, notre proto avec nos bouts de papier, c'est d'aller le tester sur des salons et euh, avec, des, avec des gens. Et, euh, et à ce moment-là seulement, on commence à se poser la question, est-ce qu'on va avoir un éditeur Est-ce qu'on est qu tente le financement Il n'y a, a pas 36 options non plus. Hein, euh, et donc c'est à ce moment-là que ça revient le choix sur le, le financement participatif. C'est le cas des... Euh... De vous également, euh, Julien ouais, nous, ça c'est... Il euh, n'y avait pas... Enfin, vraiment au début, c'était la, la construction du jeu. Puis quand on a eu... Allez, une première version qui fonctionnait, finalement, on s'est dit, ah, ok, Pff, allons essayer de gratter, euh, toquer chez un éditeur, lui présenter, euh, puis voir si d'un coup, il ne veut pas le fabriquer. puis le vendre. C'était assez naïf comme ça. Hein. Mmh. Et puis le premier qu'on a vu, qui est qui, qui un, un éditeur euh, en, en Suisse... Euh, bah, par contact finalement on a réussi à, à, à le rencontrer et puis il a dit bah venez on va on va tester votre truc je prends une heure et puis on va le tester et, et on a pris une douche euh, très très froide il, était dur. Euh, il a été bah, bon, il a été juste ouais. euh, il nous a dit c'est bien mais euh, euh, c'est bien mais ça va pas enfin il y, y a une idée mais enfin voilà je vais vous lister tout ce qui va pas mais vraiment sur tous les aspects hein mécanique, contrôle, avec... Il disait, ça, ça tient à moi, c'est ce à quoi j'aime jouer, et ce que j'aime pas, et ce que j'aime bien. Et puis, de manière globale, ce qui fait que votre truc, c'est pas, pas viable, euh, le matériel, la quantité, le ratio entre le coût de fabrication et un prix de vente espéré, et nous, euh, voilà, il nous a vraiment donné un des plus gros feedbacks, je pense, qu'on a pu avoir euh, sur ce truc-là. Et puis, il a dit, bah voilà, continuez, les gars. Donc, voilà, Et ensuite il y a eu les V2, 3, euh, euh, parce qu'entre eux il nous a dit qu'il faut faire des, des, des, des tests entre vous, faut le faire tester partout, faut faire des machins, des trucs, il enfin, faut, faut, faut pousser le truc, donc il nous a super guidé là-dedans, ce qui nous amenait à, à, à la version qu'on a aujourd'hui, puis un peu les entre-deux qu'il y a eu. Euh, et puis après, re, même démarche, quoi, éditeur. Et puis, bah, une fois qu'on a essayé partout éditeur, puis que ça marchait pas, on s'est dit, bah, ok, si on veut qu'il atterrisse chez les gens, il nous reste quoi comme option Autofinancement, Kickstarter, puis Kickstarter. C'est un peu comme ça que ça s'est fait. Ouais. Du coup, je rajoute cette question-là aussi pour toi, Quentin. Est-ce que euh, tu as envisagé l'option éditeur avant de te lancer sur Kickstarter est -ce que, Et si oui, est-ce que tu l'as fait, euh, l'option Kickstarter, un peu par défaut, comme, comme semble dire Julien, pour, pour, pour ce, leur projet euh, non. Bah, non, parce que justement moi j'avais un peu peur de perdre la main si j'approchais un éditeur. Je voulais vraiment tout faire moi-même et avec Mathis. et du coup on s'est dit tout de suite qu'on allait faire un KS en fait. On s'est dit ok on monte, on monte un jeu, on, on se renseigne un peu dessus parce que quand même ça a pris pas mal de temps pour, pour devenir un peu calé là-dessus. Pour, pour faire des prix, des devis, etc. Et, euh, et on s'est dit on se lance et on voit jusqu'où on peut aller quoi. Donc ouais, on n'a pas approché d'éditeur, même les distributeurs j'étais un peu frile au début. Euh, finalement on est quand même passé avec un distributeur en France en tout cas. Et euh, mais je voulais vraiment tout gérer euh, juste entre nous deux. Quoi. Donc vous voyez, le, le, quand vous créez le projet, c'est pour aller sur Kickstarter du début ouais. à la fin finalement. Ouais, parce que... ouais. Et est-ce que c'était du coup formaté pour C'est-à-dire, est-ce que déjà vous pensiez au stretch goal que déjà Ou pas si loin quand même On l'avait en tête, je pense. Ouais. Au début du ouais. développement, non pas trop, parce que le but c'était quand même de faire un jeu qui tourne. Mais, mais. Euh, plus on approchait de, de, de la fin du développement du jeu, plus on s'est dit OK, il faut quand même qu'on réfléchisse un peu au stretch goal. Est-ce qu'on fait, est qu fait des stretch goals ou pas Est-ce qu'on fait des stretch goals communautaires ou pas euh, et après on a pas mal réfléchi à ça mais euh, au début non c'était vraiment on développe un jeu ensuite on développe un jeu et on le lance sur KS et ensuite c'était ok bon on va le lancer sur KS qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec, avec ce qu'on a créé quoi et donc du coup pour résumer la situation moi, parce que j'aime la voir comme ça et je l'ai présenté comme ça dans mon introduction vous avez ce jeu chacun votre jeu entre les mains et vous vous dites bon euh, on est devant une pandémie mondiale il y a la moitié de la planète qui est confinée il y a des milliers de jeux qui sortent chaque année euh, c'est le bon moment pour se lancer Première question, du coup, est-ce que vous êtes fou Et plus sérieusement, euh, quel est le process qui vous amène Alors toi, Quentin, c'est un peu faussé puisque tu l'avais depuis le départ, mais quel process vous amène à cette décision euh, Alors je sais que tout le monde n'était pas autant embourré dans la crise quand il a lancé son projet, mais voilà, comment on réfléchit, comment on pèse le pour et le contre, et à quel moment on se dit « allez, euh, on peut y aller », et sur quelle base Dan, si tu veux. Ouais, en fait, c'est le, le pire et c'est le meilleur moment en même temps. Euh, C'est-à-dire que, euh, déjà, toute l'attention la, la, est focalisée effectivement sur les activités euh, euh, à faire chez soi, etc. Euh, oui, il y a énormément de, de précarité, on ne sait pas vers quoi on, on tend, mais euh, en fait, si, si on commence à s'arrêter à ça, on ne crée jamais rien. Euh, Puisqu'en fait, il y a toujours une bonne raison, si ce n'est pas la crise économique, c'est la guerre, si ce n'est pas la guerre, c'est autre chose en fait. Tout le temps, on aura toujours des gens euh, qui nous diront de ne pas nous lancer. Euh, quand ça va bien, il y a énormément de concurrence et donc c'est difficile. Et quand ça va pas bien, euh, tout le monde a peur. En fait, euh, voilà, si on s'arrête à ça, on le fait jamais. Donc bah, nous, en tout cas, c'est notre philosophie, c'est-à-dire que voilà, quand on, on se sent prêt à le faire, on le fait. Et à la limite, même plus les voyants seront rouges et plus on va gratter pour chercher, pour trouver. Euh, parce qu'on sait pertinemment que si c'est dur, il y aura la, la, la, le gâteau sera sera plus petit, mais il sera partagé par moins de gens aussi. Et donc, du coup, euh, voilà, on se fait fi de, de l'offre et de la demande. On, on regarde, est-ce que, est -ce que nous, ça nous, ça nous éclate de le faire Est-ce que c'est -ce est viable on calcule, on calcule tout quand même. Hein. Euh, mais, euh, mais on ne s'arrête pas à la peur euh, de, de l'échec, euh, parce que c'est celle-là qui nous sclérose et qui nous empêche d'avancer. Parce que justement, tu n'es pas tout à fait dans la situation de, de, de Julien, par exemple, qui... Euh qui se dit allez on, on lance un projet le but c'est de revenir à l'équilibre plus ou moins toi t'as quand même une, une optique de viabilité de continuer derrière il mmh. n'y euh, a jamais à aucun moment ce regard où tu dis mais il y a un océan de jeu devant moi euh, pourquoi on me choisirait moi alors évidemment on, on voit pas son projet comme ça j'imagine mais est-ce que c'est quoi c'est une espèce d'ego qui doit ressortir de, de fierté de d'excès de confiance ou est-ce que juste euh, croire dans son projet et ça suffit je veux dire euh, en fait si, si on s'arrête à au, au caractère impossible de, de réussir un challenge, on ne le fait jamais. Donc, Risqué euh, à minima, en tout cas. Moi, je, je considère que si c'est difficile, alors c'est pour moi, il faut y aller. D'accord. Voilà. Les autres, un avis là-dessus Je ne sais pense... plus. La fleur, vous y êtes allé plus la faire office, j'ai l'impression. Sans... Pas... Nous, il n'y avait pas la, le côté euh, contexte. L'idée, c'était soit on y va, puis on a une chance que ça passe, puis au pire, ça ne passe pas. Ouais. Soit on le fait pas, puis je bah, suis sûr à 100% que ça passe pas. Enfin, mm. Et puis c'est la, la fin là, donc autant le tenter. Et puis avec, avec évidemment l'espoir que ça marche, parce que bah, c est, c est, c est, sinon c'est quand, quand même du travail, c'est quand même l'investissement, c'est quand même l'espoir, c'est tout con, mais oui. finalement tu as un peu d'espoir là-dedans, avec l'idée que ça marche. Mais bah, sinon, c'était de se dire bah, ok, on a passé euh, 4 ans, euh, notre truc. Euh, quand on va dans des salons, des soirées, des soirées jeux, des machins, les gens ils testent, ils sont contents, ils disent Ah, ce serait cool de voir le trouver un jour. Et puis en fait, de dire, bah en fait, ça s'arrête là. On a juste chacun nos trois protos à la maison. Et puis voilà. Bon, bah, ça valait le coup de. Arriver là, finalement, tu risques pas grand chose. La seule chose qui a changé un peu le contexte, c'est la préparation du kick, de dire, ah bah, tout compte fait, on va pas déjà mettre des prix de livraison parce qu'on voit bien qu'en ce moment euh, le prix de livraison de dans un an il aura bougé donc mettons plutôt ça en disant les gars bah, le prix de livraison on vous le donnera quand on sera prêt à livrer à cause de la situation actuelle euh, regardez si un peu si les coûts des matières, si les machins changent qu'on ait quand même un peu de degré de liberté là autour euh, pour pas taper euh, dans, sous le matelas finalement euh, voilà c'est ça que ça a un peu changé le contexte mais après ça a pas changé le non mmh. voilà sur la période de lancement on a juste regardé c'est quoi les mois où il faut pas se lancer parce que c'est noël parce que c'est machin parce que c'est truc plus sur le calendrier mais sur, sur la courte durée il n'y a pas eu vraiment beaucoup plus de questionnements que ça Quentin, tu l'as moins évoqué toi tu euh, ce projet qui était un défi du coup tu avais le même niveau de pression que, que julien en mode on verra si ça marche si c'est une belle aventure ou euh, ou derrière tu avais quand même peut-être une petite idée de te dire je continuerai bien si ça marche et j'aimerais que ça marche euh, ouais, clairement, clairement, on voulait continuer, on avait déjà plusieurs idées de, de jeu en tête. Euh, parce que le développement de, de Last Bottle, ça a quand même pris deux ans, donc entre temps, on a quand même avancé sur d'autres projets, même s'ils sont vraiment au stade alpha. quoi. Mais euh, l'idée, c'était de se dire ok, on, on, on lance Last Bottle auquel on croit, on voit si ça marche. Si ça marche pas, tant pis, ça aurait été, ça aurait été rigolo, et puis on, on se serait bien amusé quand même. Et si ça marche pas, bah tant pis, quoi. Mmh, ouais. C'était plus l'idée de faire hein, vraiment de, de tester et puis de voir, de voir en fonction de, de où on arrive. Quoi. Donc il n'y a finalement que toi, Dan, qui, euh, qui a pris une forme de risque parce que tu nous as parlé de, de virage par rapport à, à votre activité professionnelle. Euh, il n'y a peut-être que toi qui as mis plus de, allez, de billes en jeu, non Est-ce que c'est ouais, comme pas. ça que tu, tu le voyais mais ça fait, ça fait 20 ans que je travaille comme ça, en fait. Dans tous les projets de l'entreprise, euh, ça fait 20 ans qu'on prend des risques tout le temps. En fait, les petites structures, elles n'ont pas le choix. Soit elles prennent des risques et elles s'en sortent, euh, parce qu'elles ont à côté d'elles des, des mastodontes, des, des gros éditeurs, que ce soit dans le jeu de société ou, ou dans le web ou dans n'importe quelle autre activité. Euh, donc en fait, euh, se démarquer, ça ne va pas être en cassant les prix parce qu'on va tuer le marché parce que parce qu'il y aura toujours moins cher. Ça va, en fait, ça va être toujours en disruptant, en faisant du dumping, en tapant plus fort et en, et en prenant des risques permanents. Euh, ouais. C'est vie d'un entrepreneur aujourd'hui, d'une PME, c'est de prendre des risques tout le temps. Alors du coup, la, la prochaine question, elle est peut-être plus croustillante pour, pour Julien et Quentin, euh, elle concerne la préparation de la campagne. Donc là, on attaque le, le début du, du marathon. Euh, et donc j'ai l'impression Dan que tu y connais deux trois quand même deux trois bricoles sur le, sur l'animation d'une campagne ou en tout cas sur le, le côté marketing. Euh, pour beaucoup chaque année c'est un véritable saut dans le vide cette préparation de la campagne euh, avec beaucoup d'errements d'erreurs euh, des contacts qu'on n'a pas forcément dans un milieu que ce soit le milieu qu'on appelle les influenceurs ou, ou les autres. Euh, comment ça s'est passé pour vous comment on met en route cette machine les premiers contacts avec des reviewers les premiers contacts avec des partenaires euh, Julien est-ce que c'est compliqué au début Est-ce qu'on a l'impression de ne pas être à sa place parce qu'on n'a pas les, les connaissances, je ne sais pas, les codes Je pense que c'est compliqué tout le long. Euh... <rire> pas qu'au début. Euh... Enfin, euh, Moi, j'ai découvert Instagram avec cette campagne. Hein. Donc, ouais. Ça partait de. Je ne je suis, suis pas réseau sociaux. Euh... Les vidéos, je les regarde, mais pas, pas spécialement de contact dans le milieu. Euh, on a eu la chance, a... à un moment, d'être en contact avec une autre euh, un autre éditeur en Suisse qui s'appelle euh, qui s'appelle Trixer et qui fait des campagnes sur Kik. Euh, on l'avait contacté à un moment pour voir s'il était intéressé quand on était encore dans la partie éditeur. Euh, et puis tu as dit « Ah non, c'est pas dans notre ligne éditoriale, tout ça. Par contre, vous, êtes, euh, bah, par contre, vous avez l'air cool. Donc euh, en fait, on va vous aider. Comme ça. Donc on va faire du, euh, du consulting. Euh, voilà Vous nous aurez des mails quand vous avez des questions. Quand vous préparez votre page Kik, bah, vous nous envoyez on, on regardera, on vous donnera des tips, comment on vient faire, on vous donnera des contacts. Enfin, la partie euh, traduction, euh, enfin vraiment, on a un petit mail en disant, bah, j'ai des contacts, euh, laissez-moi envoyer un mail. Euh, et puis de, le lendemain, il y avait 10 personnes qui faisaient, ah, bah, moi j'aimerais bien traduire votre genre anglais, ah, moi j'aimerais bien le traduire en allemand. Tu, tu dis, ok, cool. Donc, euh, on, on a été entouré de bienveillance euh, tout le long. Euh, ça a beaucoup aidé, mais par contre, vraiment, le monter de la campagne, euh, un, un monstre de Quentin sur toute la partie euh, graphique et puis rendre ça vraiment euh, cool euh, sur la partie Kickstarter et puis essayer euh, à travers les réseaux sociaux, puis en participant à des événements, on, on a pu passer à la, à la télé en Suisse, à la radio en Suisse, enfin voilà, on, on s'est vraiment démené pour essayer... Euh, alors, quand je dis on est passé à la télé, hein. c'est pas, pas l'équivalent TF1, c'est la, la chaîne un peu plus locale, et puis la radio, et puis dans le journal. Donc, tu de taper dans, dans les contacts que tu peux avoir un peu partout pour, euh, pour euh, ouais, avoir la page 7 du journal, pour passer ouais. au petit JT de 20h pendant 10 minutes, euh, et puis de participer à des. Ouais, c'est tout con, mais la soirée jeux bière de machin, le petit salon du, du, du truc à côté. Pour se donner de la visibilité au maximum, euh, trouver des petits influenceurs locaux sur, sur, sur Instagram et des gens qui ont quand même 10, 15, 20 000 personnes qui les suivent. Puis, maintenant, tu sens que ça, ça a un petit effet. Euh, donc, ouais, je pense que le bon pour nous, c'est vraiment, on a été beaucoup supporté euh, un peu partout, ça a pas mal aidé, euh, mais il a fallu, ouais, chercher un peu, gratter, se vendre ou se présenter hein. bah, je, je pense que je quand on t'a contacté pour essayer mmh. de te présenter le projet aussi et puis, et puis voir si ça t'intéressait euh, mais on a essayé toujours en restant dans ce truc de ne pas être dans le dans de, on ne voulait pas que finalement à la fin par contre dans la campagne les gens aient payer 30% du financement c'est pour payer ce qu'on a pré-investi dans de la pub ça, mmh. ouais, on s'est dit ouais. là on ne veut pas que ça soit ça donc, euh, tant pis, bah, peut-être des fois, on se prive d'une visibilité, mais finalement, on est plutôt dans ce lien un peu bienveillant quelque part, où Social, finalement, ouais. à, je crois, une petite exception près, parce qu'il si nous fallait une vidéo en anglais, euh, de review en anglais, puis ça a, été, ça a relevé de l'impossible de rester dans, ce, dans cette mécanique-là. Euh, donc, on a dû lâcher un petit quelque chose, mais quand je dis petit, c'est vraiment petit, mais sinon, finalement, c'était... Euh, ah non, je vous le fais pour le truc ou alors ça sera pour un proto ou ça sera pour. Mais on est resté vraiment dans ce truc là de, du donnant donnant et ça, c'est cool. Enfin, moi, je suis assez content qu'on soit resté dans ce, ce truc peut être un peu un peu naïf. Et on est un peu, on est très loin des, des, des, succès, des succès à côté. Mais finalement, on est resté dans notre mode un peu bricolage. Euh... Ouais, un peu artisanal, ouais, ouais. <rire> un mais... peu jusqu'au bout, c'est cool. Mais il, il n'empêche euh... et Quentin, je me tourne vers toi, parce que tu connaissais un petit peu plus Kickstarter que les autres au départ. Euh, Qu'on doit avoir, enfin moi c'est comme ça que j'imagine, cette espèce de complexe de la page blanche euh, quand on doit créer la page Kickstarter. C'est-à-dire que t'en as vu des dizaines, ou peut-être pas des milliers, mais t'en as vu pas mal déjà dans ta vie, et tu sais ce que toi tu pourras attendre, mais est-ce que forcément ça rend la création de cette page facile, ou est-ce que c'est pas un moment vraiment fastidieux ou bah voilà, complexe de la page blanche quoi euh, Si, c'est compliqué, surtout pour se dire, euh, puisqu'il y a tellement d'inspiration, donc c'est un très bon côté, parce que justement tu peux piocher un peu à droite, à gauche, te dire, ok, ça j'ai bien aimé, ça c'est intéressant, ça ça rend bien, etc. Mais tu as aussi le côté où tu veux pas non plus faire comme tous les autres et tu sais pas vraiment quel contenu tu vas mettre, dans quel ordre tu vas le mettre, etc. Donc, ça a créé la page, ça a pris énormément de temps. Alors qu'au final, il y a assez peu de parce a réutilisé beaucoup les graphismes du jeu qu'on avait déjà. Mais, euh, mm -hmm. mais c'est vrai que c'est compliqué de te dire dans quel ordre tu vas mettre, le, comment tu vas afficher le prix, quand est-ce que tu vas mettre le contenu de la boîte, est-ce que, est que tu parles déjà du gameplay ou est-ce que tu parles de, de, de la boîte en elle-même, euh, est-ce que tu, tu mets le shipping à la fin, est-ce que enfin, plein de choses comme ça. Mais au final, ce qui est assez cool, je trouve, pour préparer une campagne, pas que la page, mais la campagne en elle-même, c'est que tu as vraiment beaucoup beaucoup de contenu euh, de designers sur, sur BGG, sur des blogs, que ce soit des, des blogs, euh, surtout américains, mais tu as aussi pas mal de, de des designers français qui viennent. Tu as, as Théo Rivière qui fait des, des émissions tout le temps sur YouTube pour parler justement de, bah, de la création du jeu et tout ce qui est autour. Donc tu as, de, de, as pas mal de bienveillance en fait, au niveau de, de, de cette communauté de, de créateurs de jeux, je veux dire, amateurs ou professionnels d'ailleurs. Et c'est vrai que tu peux piocher des infos et des, des renseignements à droite à gauche. tu as plein de groupes Facebook où tu peux poser ta question et avoir plein de retours. Donc c'est assez... Euh... Je dirais pas que c'est très compliqué, je dirais que ça prend énormément de temps, quoi, surtout. Il y a une vraie... Euh, c'est ce qu'on pourrait ressentir d'après vos témoignages. D'après vos témoignages, il y a une vraie solidarité entre les, les auteurs, les créateurs de projets. C'est un truc que toi, tu t'as ressenti aussi comme Julien euh, Ouais, ouais, carrément. Je sais pas si tu c'est à moi, mais oui, <rire> oui. C'était pour toi. Ouais, ouais, bah ouais, il y a vraiment beaucoup de bienveillance je dit sur, les, sur les groupes Facebook, C'est tu, tu poses une question, tu peux avoir euh, sans réponses euh, avec des, des gens qui viennent te parler en PM pour en un privé pour, pour te donner plus de précision et mettre en contact avec telle personne. Donc ouais, moi j'ai trouvé vraiment ça très très cool et c'est aussi ça qui m'a motivé, je pense, à aller pour beaucoup. Alors, Dan, une question que j'aime bien poser aux, aux quelques personnes issues du dans marketing qui viennent dans, dans l'émission, c'est... Est-ce que le bagage marketing que tu as pu avoir dans divers domaines, par exemple, tu parlais de web tout à l'heure, est-ce euh, que ça s'applique bien au jeux de plateau et à Kickstarter ou est-ce que tu as eu l'impression quand même que c'était un autre monde Ouais. Alors, en fait, j'ai pas voulu intervenir avant, mais. Euh, et c'est vraiment si tu le moment hein, si d'ailleurs, rebondir. C'est hein, facile ouais. pour, pour nous, etc. En fait, pas du tout. D'accord. Euh, quand tu fais de la pub pour quelqu'un, c'est facile parce que tu prends aucun risque. En fait, c'est pas toi qui prends le risque financier. Quand c'est pour toi, c'est pas la même. Euh, en fait, nous, quand on a démarré, eh ben on a fait comme Quentin, comme Julien. On a été regarder ce qui se faisait. On a été regarder ce qui avait cartonné. Pourquoi On a essayé de comprendre pourquoi ça avait cartonné. Euh, et à un moment, en fait, on a fait une shortlist comme ça de, de pages qui nous qui, qui nous tapaient dans l'œil. Euh, le, le hasard veut et ça n'a pas été préparé pour cette émission, mais qu'en fait, c'est la page Last Bottle of Rum qui ressortait du lot, déjà parce que c'était une campagne récente, donc du mmh. coup, euh, elle n'avait pas eu le temps de vieillir euh, au niveau de, de tout un tas de choses, hein, au niveau de la manière d'agencer la page, au niveau de, des politiques de, sur le shipping, etc. Euh, et puis, bah, le visuel nous avait clairement tapé dans l'œil et on s'est dit, ok, en fait, c'est ça qu'on veut, on, on veut aller dans, ce, dans cet esprit-là, on veut ressembler à ce primo-éditeur, ce jeune éditeur-là qui s'est lancé et qui a qui a plutôt bien réussi sa campagne. Euh, donc, ça nous a donné une espèce de, de cible, de mire, euh, dès le début. Et en fait, euh, on a tout appris. On a, on, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien dans le marketing, à chaque fois. Donc, on a tout revu à plat euh, et on a, fait, on a fait toutes les erreurs possibles. Euh, on s'est foiré sur plein de choses, sur, les, sur, sur euh, nos stretch goals, sur nos prix, sur, sur, euh, sur notre shipping. En fait, c'est comme ça qu'on apprend hein, en faisant des erreurs. C'est une page que tu le, le, les brouillons de pages et les essais, c'est un truc que tu montres à beaucoup de gens ou tu as tendance non. à plutôt. Non Non. Non, non, non, non. Euh, non, on va demander des conseils ou des, des infos ponctuelles sur des besoins bien précis. Euh, moi, j'ai la chance que Quentin me, me répande euh, tout de suite. Et effectivement, cette hyper bienveillance euh, qui est citée avant, elle, elle est pas. Euh, euh, elle est réelle. Dans le jeu de société, euh, moi je peux demain aller toquer à la porte de Super Meeple ou de Yellow ou de, ou de Lucky Duck et en fait, il y a des gens physiquement qui vont me répondre avec bienveillance à mes questions. Au pire, ils me diront, je suis désolé, je n'ai pas le temps, mais enfin, je n'ai jamais senti entre éditeurs cette rivalité qu'on peut avoir dans le, dans le milieu professionnel classique, nous dans la pub ou, ou même dans les autres métiers que j'ai pratiqués avant. J'ai jamais ressenti ça ailleurs que dans le jeu de société. Alors, j'espère que ça ne va pas se pervertir avec le temps, j'espère que ce n'est pas, pas juste un phénomène de mode, euh, mais je crois que c'est surtout un, un milieu de passionnés et que les gens qui sont à la tête de ces entreprises-là, c'est avant tout des joueurs, c'est des enfants qui ont grandi, mais qui restent des enfants dans leur tête. Et donc, du coup, euh, bah, en fait, euh, une fois qu'on a fait tomber ce mur-là, nous, nous, on est arrivés dans la campagne Kickstarter, en mode, euh, en mode guerrier, en fait, euh, à, à vouloir faire mieux que les autres et, à, mmh. et, et être en, en mode compétitif. Et tout à coup, euh, quand on s'est aperçu qu'il nous manquait plein de codes et qu'en fait, on avait besoin d'aide, et qu'on a, on a demandé de l'aide à droite, à gauche, et puis qu'on a reçu cette aide, on s'est dit, ah merde, en fait, ce pas des concurrents, c'est des confrères. Ça change tout, en fait. Donc, du coup, on va travailler avec plutôt que de travailler contre. Voilà. Les... Donc, la situation philosophie... <rire> a complètement changé à partir de ce moment-là. Ouais, je, je, en, en m'excluant bien sûr de, de, de la question, mais les, les premiers contacts avec les, les reviewers, tout ce monde-là, euh, c'est compliqué ou au contraire c'est plutôt simple, intuitif Non, moi j'ai posté un truc sur, euh, sur un groupe, euh, Communauté des Ludistes francophones, ou Adopte un Proto, je sais plus, enfin, un groupe, j'ai dit, euh, connaissez-vous les, euh, qui peut me dire les, les reviewers euh, vers qui je pourrais me tourner pour un jeu Et là j'ai eu euh, 40 réponses. Ben, j'ai contacté les 40 et j'ai envoyé un proto aux 40, enfin, je ne sais plus exactement le chiffre, mais voilà. Donc Nick, ce pas dedans, tant pis pour... <rire> Pareil pour, pour vous deux peut-être. Moi, c'était un peu... Mais c'est facile avec... à ce moment-là, non Moi, j'avais sélectionné, en fait, euh, parce que j'avais pas mal regardé justement quel influenceur je voulais euh, contacter, et j'ai contacté les 10-12 euh, qui m'intéressaient vraiment et, et auxquels je pensais qu'il y avait une, une cible et une audience qui correspondait au jeu. Et, euh, et du coup, je crois que sur les 10, il y en a eu 8 ou 9 qui m'ont répondu oui tout de suite. Donc, ça, ça s'est fait assez facilement finalement. C'était plutôt des, des gros influenceurs, entre guillemets. Donc, j'ai trouvé ça assez cool et puis ça s'est fait vraiment facilement finalement. Ok. Julien, pareil, en un mot euh, Ouais, je trouvais qu'il y avait quand même un, là pour le coup, un certain panel de, depuis, euh, depuis celui qui dit Bah, moi j'aimerais bien d'abord vraiment faire une partie voir le jeu pour voir si ça me botte d'en parler et puis, enfin voilà, si, si, si j'ai quelque chose à en faire jusqu'à, en fait, tu reçois la grille tarifaire. Peu importe ce dont on va parler, finalement, euh, si c'est une vidéo, une quick review de 5 minutes, c'est temps. Euh, si c'est une longue review de 15 minutes, c'est temps. On n'a même pas parlé du sujet, qu'est-ce qu'est le jeu, de quoi ça parle, qu'est-ce qu'il s'agit. Il y a une grille de tarifs qui catalogue. Alors, mais pas de souci sur le fond, parce que finalement, un travail, ça peut être un travail comme un autre, en tout cas. Donc, on a vraiment vu, finalement, entre ces deux extrêmes, un peu de voilà je pense que on est allé d'un extrême à l'autre puis il y avait des entre-deux euh... et nous on était plutôt finalement du côté euh... bah, un peu comme je le disais avant finalement on... l'idée c'était que des gens qui bah qu'on trouvait ça aussi cool notre projet et puis qui disent bah ouais moi je trouve ça cool votre truc euh... et puis et puis la démarche là, et puis ça, ça me voilà j'ai envie d'en parler euh... Et puis que ça, voilà, ça s'arrête là, donc euh, ça s'est un peu fait à une exception près, on, on a été un peu dans ce tir là. Mais je, voilà, là j'ai un peu moins senti qu'il y avait quelque chose de, de très répétable, ouais. j'ai senti qu'il y avait un, un côté, de... je ne critique pas, là où on reçoit une grille en fait. fait ouais, c'est ouais. un travail, et puis il y a plein de travail où quand on te demande un truc, tu t'envoies une grille de prix, du coup je, je, c'est pas de dénigrer. Hein. C'est juste à dire que là, on a peut-être un peu moins... Euh, on, a, on a vu un panel un peu plus large qui allait peut-être de, de, de, de, de l'amateur bienveillant, pour, sans que ça soit péjoratif non plus, jusqu'au professionnel finalement de qui c'est son travail et qui, même sur son site web, ça grille de prix, qui dit pas bah, moi, si que je parle de votre truc, c'est temps. Donc voilà, on, on a vu pas mal de choses là autour. OK, alors pour passer à l'étape suivante, euh, on va conclure là-dessus. Combien de temps de préparation pure et dure uniquement sur la campagne et ce qui tourne autour, c'est-à-dire quand vous avez vos tarifs, plus ou moins vos dates, une idée de ce que vous voulez faire, combien de temps vous passez uniquement à, même si c'est sûrement, j'imagine, dilué dans le reste, à préparer la page et à combien de temps avant le début de la campagne vous vous dites oh, « ok, on touche plus à rien, c'est bon, c'est bien comme ça. » Si c'est aussi facile que ça à définir, une date fixée. Alors moi, moi je dirais en fait à peu près… Euh entre deux et trois mois de constitution de la page. Et en fait, on la nettoie jusqu'à la dernière journée, quasiment. D'accord. Euh, Peut-être même dans les, les quelques dernières heures, on fait encore des derniers ajustements sur les petits ciselages, les, les le centrage, la couleur, le, le prix un peu plus gros, un peu plus petit. Euh, enfin. Et même pendant la campagne, on n'arrête pas de la modifier, la page. Euh. Oui. un pareil, ou est-ce que tu étais plus, plus détendu tôt, sur de toi sur la fin Détendu non, mais je pense que je me suis pris vraiment tard en fait. Donc c'est surtout que ça a pris moins de temps, parce que j'avais moins de temps avant le lancement de la campagne. Je pense que ça m'a pris deux semaines vraiment à fond. Ouais. Et par contre, tu, ouais, tu modifies des, des informations jusqu'à la dernière minute. Et, euh, et ce que j'avais pas préparé, parce qu'on n'avait pas préparé pour la campagne, c'était les actualités. Donc dès que les stretch goals tombaient. En fait, les, les premiers jours, c'était l'enfer, parce qu'on était toujours sur l'ordinateur à, à checker, à répondre à tous les commentaires. C'était un peu le truc qu'on voulait, on, on s'est dit ok on répond à tout le monde, sauf qu'on avait des centaines de commentaires par jour. Et, euh, et les actualités à préparer, qui étaient, euh, était juste l'enfer. On s'est dit oh quel stretch goal on met là, ok, on n'avait pas prévu en fait tout ce truc là. On ouais. savait quel stretch goal on voulait mettre. On savait potentiellement bah, plus on avait d'argent, plus on pouvait se permettre de mettre un insert en plastique, etc. Plein de, de, de trucs euh, qu'on avait déjà dévisé, mais on savait pas dans quel ordre et surtout on n'avait rien préparé, donc c'était un peu l'enfer au le début de la campagne. Mais et à traduire. Ouais, ouais, parce qu'on traduit aussi en anglais, ça c'était, sympa. On va, on va y venir, euh, à tout se dérouler. Euh... Julien, c'était plus long. Moi, je, je dirais quatre à six mois, quelque chose comme ça. Je pense, je pense, dans le euh, l'été 2021, on se dit OK, maintenant, on a le, le, le jeu, c'est fini, il faut préparer la campagne, mais il faut qu'on pose une date de démarrage finalement. on commence à regarder, est-ce qu'on arrive à être prêt à en, allez octobre-novembre parce qu'après décembre c'est pas la bonne période, mmh, un peu chaud ok, bon bah on laisse passer Noël et puis, euh, puis là on a posé 18 janvier, puis après de se dire bah, ok maintenant l'objectif c'est 18 janvier on a ce nombre de mois là pour euh, réussir à passer à la télé, à la radio, enfin essayer en parallèle de la préparation de la page Kickstarter, finaliser euh, euh, les prix, avoir des offres euh, remises à jour au fur et à mesure pour voir si ça bouge, enfin tout ça qui se fait en parallèle et puis essayer de ouais, alors, euh, de dire, bon, on va passer beaucoup plus de temps euh, sur le, le, le temps perso qui reste finalement entre euh, les activités hors-job, le job, euh, et la préparation de la campagne, plus euh, sur la page Kickstarter, euh, finir les traductions et tout ça. Mais aussi de dire dire, bah, ok, bah, dès qu'il y a une soirée-jeu quelque part, on y est, dès qu'il y a ceci, dès qu'il y a cela. Donc euh, voilà, tout ce package-là, ouais, je pense qu'il eh, Ou c'est un peu creux, mais euh, les, les quatre derniers mois de 2021 et puis le, le, les 15 premiers jours de janvier, grosso modo, donc c'est un, un petit cinq mois finalement ouais. pour, euh, pour, euh, pour faire le, le maximum. On va dire, ça. Euh, alors Je ne veux pas trop empiéter sur cette deuxième partie, le, le, le cœur de la campagne, on va y venir, mais il y a quand même une question que moi je me pose. Euh, on fantasme, on imagine beaucoup de choses sur les coulisses d'une campagne et surtout, je me mets toujours à la place d'un créateur à quelques heures du lancement comment on est en quelques mots chacun euh, à quelques heures du lancement euh, Dan donc tu dis que vous étiez encore en train de potentiellement de changer des couleurs et des formats mais ouais. dans quel état d'esprit on est si tu veux commencer on, temps de penser, hein. ouais. on, est, on est on est, focus sur l'objectif on voit le chrono qui tourne on sait qu'il nous reste tant de minutes et qu'on n'arrivera pas à tout faire il faut faire des choix donc on n'a on même pas le temps de stresser en fait d'accord il n'y a pas ni excitation ni appréhension alors chez toi non, pas du chez tout. vous d'accord un... Content Bah pareil que Dan jusqu'à la dernière minute en train de, de faire des modifs. Euh, par contre moi j'étais bien excité à l'idée de lancer la campagne et voir si ça allait marcher ou si ça allait se planter. Quoi. Julien Voilà, après on, on, avait, on mettait pas notre vie en jeu, donc je pense au niveau pression, il y avait je pense une espèce d'excitation plus, de, plus que de pression. Peut-être le petit côté pression, c'est que finalement... Bah, As parlé avec des gens qui on ont qu on déjà fait des campagnes, tu as lu plein de trucs et puis tu sais que ça se joue au début en fait. Mmh. Donc, euh, donc finalement tu as un peu cette pression de dire oh, en fait faut que ça démarre au début, faut que ça parte quoi. Parce qu'en fait si ça part pas, bon, bah, tu, tu sais déjà comment ça va finir finalement. C'est peut-être ça qui amène ce petit truc en disant ah, c'est le début qui va être crucial. Donc euh, finalement, espérons que j'ai bien mobilisé. <rire> Euh, le, le, le premier cercle autour de moi pour que ça veuille aller jusqu'au deuxième, etc. Mmh. etc. Quoi. Et à ouais, quelques heures, les dés sont jetés. De... Pareil, c'est plus dans ces dernières heures finalement où tu vas révolutionner quoi que ce soit. Un... Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Mais euh, bien justement le moment de cette campagne. Je te garde, je te garde sous la main puisque vous avez chacun une expérience, je pense assez différente. En tout cas, euh, les chiffres le disent. Euh, et celle qui a peut-être été le plus difficile dans ses départs, c'était euh, la campagne Gurtu, euh, Julien, euh, qui a eu donc un pic comme toutes les, les, les campagnes ont un, un pic au lancement. Et puis qui a eu tendance à stagner, peut-être avoir un financement un peu décevant sur les, les jours qu'on suivit euh, avant même le fameux ventre mou. Euh, dans quel état on est euh, quand on est devant une campagne qui euh, n'est pas un échec mais comme tu dis n'a pas eu l'assez bon départ euh, pour, euh, pour être complètement tranquille on va dire euh, est-ce qu'on s'inquiète, est-ce qu'on dramatise ou euh, est-ce qu'on culpabilise de pas avoir réussi comme beaucoup à financer en moins de 48 heures comment on se trouve je, voilà je pense on, on, je pense on était dans l'état d'esprit où quand on a lancé on a dit ok fin, honnêtement on n'aurait pas pu faire est-ce qu'on aurait pu faire mieux mmh. Très probablement. Euh, Peut-être en prenant un an de plus, plus de recul, plus de euh, plus de conseils. Peut-être en se disant on, on, on met 3000 balles sur quelqu'un dont c'est le job et puis on se garantit que ça va marcher. Voilà, il y a plein d'autres moyens. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux Oui, mais on... et, et je pense que contrairement jean en disant on a fait tout ce qu'on pou pouvait, en tout cas en termes de, de, de ressources euh, investies, euh, et d'énergie, donc tu dis, bah voilà, bah, c'est le résultat de ce qu'on a investi, et de la manière dont on a fait. Euh, après, comme tu dis, que, a, la campagne a été euh, en termes de dynamique, finalement. nous on a été un peu sauvé. Euh, et une, oui, une bonne dynamique, voilà. sur la, vraiment sur la toute fin, oui, c'est à partir d'un coup. On a été sauvé à la fin par, euh, par une âme charitable, on va dire ça comme ça. Donc c'est une, ouais, une fin de campagne un peu inattendue, mais. mais... Donc, c'était une tournure assez particulière. Mais après, je dirais, il bah, y a eu cet envolé au début. Voilà, peut-être qu'on aurait dû euh, chercher plus loin encore, peut-être prendre des mois en, quelques mois en plus pour agrandir un peu le cercle le, le, le le, de, de, de connaissances autour. Avec peut-être le risque, c'est qu'au bout d'un moment, bah, on a commencé assez tôt, hein, déjà, euh, ce que je disais, finalement, septembre. Puis tu dis, bah, les premières vidéos qu'on fait connaître, bah pour ceux qu'on connu déjà au début, bah au bout d'un moment, la campagne, si elle arrive trop loin derrière, il y a aussi un risque que les, les premiers, finalement, non, ont été engagés là-dedans. Bah tu, tu les perds au fur et à mesure que tu en as de nouveau. Alors, c'est quoi le bon timing euh, ouais. euh, on, on sait que si demain, il y avait autre chose, finalement, il faudrait en tout cas changer quelque chose ouais. sur ce qu'on a fait là et prendre du recul là-dessus. Et on euh, se dit que c'est fichu à un moment ou est-ce qu'on ne s'aide jamais à cette facilité-là en se disant, allez, euh, euh, on peut encore avancer, on peut encore faire des choses ou il peut encore se passer des choses Jusqu'à la fin, il faut, faut essayer. Je veux dire, finalement, quand tu as mis autant d'énergie là-dedans, bon bah enfin hein, au, autant mettre encore, essayer de mettre un coup de colis à la fin, puis d'aller au bout à cinq jours près, tu puisses cette énergie-là après. Euh, après, oui, hein, on, tu arrêtes, puis tu dis, bon, c'est quand, quand même mal va, quoi. Enfin... Mm. <rire> les probabilités baissent euh, de manière euh, euh, je suis quelqu'un d'assez ré réaliste un peu cartésien donc à un moment c'est juste statistiquement parlant tu te dis ok on n'est pas dans le si on prend les courbes les courbes moyennes on n'est plus dedans donc à un mmh. moment statistiquement c'est mal parti mais après te dire bah c'est pas grave c'est pas pour autant qu'il faut, faut que j'arrête la com qu'il faut que j'essaye d'en de, en parler encore autour etc en disant bah voilà, ça ne me donne pas la garantie que ça va passer. Et ça ne coûte plus grand-chose de faire cet effort-là à la fin, en tout cas. Pour toi, Quentin, c'est l'inverse, parce que tu vas non seulement financer très vite, mais en plus, avec euh, The Last Bottle of Rome, tu vas avoir une courbe qui va être, rester exponentielle. Est-ce qu'il n'y a pas, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il n'y a pas aussi un moment de panique, là, devant le, à la fois le nombre de gens qui, d'un seul coup, comptent sur toi, comptent sur vous, et puis l'ampleur de la tâche, d'un seul coup, en, en termes de production de logistique. Est-ce qu'en résumé, on veut vraiment avoir autant de succès pour un premier projet euh, ouais, je dirais oui parce que fait, c'était vraiment on a, on a fait on a atteint 2000 backers je crois à peu près et c'était vraiment le meilleur scénario que j'avais prévu. J'avais prévu plusieurs scénarios, le scénario catastrophe, le scénario OK, bon ça marche bien mais pas suffisamment euh, et, et, et le, ça c'était vraiment le, le genre, cinquième scénario que j'avais prévu. Et donc ça a bien cartonné et au début euh, ça a vite monté surtout. Je crois qu'on a été fondé en fondé en, en 14 heures. Mmh, c'était bon la oui. nuit en fait, je me suis réveillé le matin, j'ai vu qu'on était fondé donc c'était génial. J'étais content et c'est parti. Et je me suis dit, surtout, plus on monte, plus ça va être facile, en fait. On va lancer une prod plus grosse, le jeu va être plus connu, donc après, ça sera plus facile de le distribuer potentiellement euh, derrière. Euh, on aura plus d'argent pour pouvoir lancer un projet derrière ou alors pour pouvoir augmenter, euh, bah, améliorer les composants du jeu, etc. Donc, euh, ouais, je me suis dit plutôt l'inverse. Je me suis dit, OK, plus ça augmente, plus on a de backers, plus c'est facile et plus c'est le projet prend vie, quoi. OK. Euh, alors, Dan, toi, tu es entre les deux, tu peux t'arriver quand même d'avoir un, un succès constant avec, euh, avec cette licence hein, Star. Euh, comment tu as vécu toi aussi cette première campagne avec ce regard de communicant que tu as malgré tout, et puis peut-être ce nouveau public que tu rencontres, celui du, du jeu de société Alors, nous, déjà, en fait, c'est vrai qu'on a eu un, un entre-deux, c'est-à-dire qu'on a, on a, on a mis du temps quand même, on a mis trois jours à financer. Et en fait, on a eu l'euphorie, le pic du, euh, des premières heures, où euh, on était surexcité, euh, euh, adrénaline au top, enfin euh, voilà, et puis tout à coup, en fait, on est, on est, on est bloqué à 95% du financement, et on n'arrive pas à choper le, le fundid. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là là, là, la terre s'écroule ouais. en fait, sous nos pieds, euh, on cherche de l'air de tous les côtés, on on fait des news, on envoie des mails, on va chercher des mailing lists qu'on qu n'a qu pas utilisées depuis des années. Enfin, on cherche ces, ces quelques pourcents qui nous manquent pour arriver au Fondid. Et puis, y a, y a une... nous aussi, on a une bonne âme à un moment qui arrive et qui dit « Allez hop, il vous manque combien pour euh... Allez hop, je vous les lâche. » Et ça, ça change tout. Et là, après, on est parti dans la course au stretch goal, etc. Donc... Mais on a eu 72 heures de, de, de, de, de, de pénibilité. Après, il y a quand même un, une traversée du désert, hein, comme dans toutes les campagnes où... Euh, euh, le, le temps redouté, score négatif, euh, on l'a frôlé à un moment, je crois qu'on a fait un jour à 32 euros. Alors là, ce jour-là, on a dit on ne va pas passer loin. Donc on a envoyé la, la grosse cavalerie derrière pour, pour, pour compenser en fait et puis pour essayer de, de, de gagner. Puis c'est bien terminé, effectivement. Alors, Après, je ne sais plus c'était quoi la question initiale. Euh, tu t'as plus ou moins résumé, c'était ton vécu de cette, de cette première campagne. Euh, on parlera de ta deuxième tout à l'heure. Euh, tu la deuxième personne, donc avec Julien, à évoquer ces bonnes âmes, en quelques mots encore une fois, sans, sans forcément révéler de secrets industriels. Euh, sont qui ces gens, toi cette personne, c'est juste un backer lambda qui vient et te dit euh, « je veux que le projet se fasse » ou c'est quelqu'un qui, qui est plus un industriel du jeu ou C'est ça ouais non, je, je, je vais pas révéler son ouais. identité, mais effectivement c'est quelqu'un qui a, qui a un intérêt économique dans le projet et, euh, et qui dit « ok les gars, je crois en vous ». Et je, vais, je vais mettre un peu d'argent pour vous aider à vous lancer, mais ce n'est pas un particulier. Il faut savoir aussi que nous, on a une situation un tout petit peu particulière, c'est qu'on a pu faire un salon avant le Ks. Et les salons cruciaux, euh, sont cruciaux pour, pour pouvoir euh, lancer un jeu. C'est-à-dire qu'il faut à la fois effectivement l'éprouver le, le, le jeu, mais aussi euh, le montrer à plein de gens avec des inscriptions à des newsletters, etc., pour avoir les premiers... Euh, il y a le premier cercle qui est familial, mais il y a le deuxième cercle qui est des joueurs qui ont appris à connaître le jeu durant les festivals. Et il nous a manqué ce, ce truc-là et je pense que le Fondid on l'avait en 48 heures si, un, on avait mieux dimensionné nos, nos, nos pledges et deux, si on avait pu faire au moins 3-4 salons de plus. Qu'est-ce qui a été la, la vraie surprise de cette campagne Je vais peut-être commencer par Quentin parce que tu l'as un petit peu évoqué où tu as dit finalement on courait après les news et c'est quelque chose... Auxquels on pense forcément nous backers quand on voit des, des petits éditeurs ou des gens qui parfois se, se lancent à un, deux ou trois. C'est-à-dire comment ils font pour tout gérer Est-ce que c'était ça pour toi la plus grosse surprise la chose, à moins bien anticiper ce besoin de communiquer, le nombre de personnes avec qui il faut communiquer Ouais, clairement. Bah, comme je vous disais tout à l'heure, on a vraiment essayé. De, bah, déjà, on avait des thread goals communautaires, donc vraiment les gens qui viennent donner leurs idées, partager, échanger, etc. Et donc on avait à cœur vraiment de, de, bah, de répondre à tout le monde, de parler avec tout le monde et tout. Et ça, ça nous a pris énormément de temps. Je ne sais plus exactement combien on a de commentaires, mais ça se compte en milliers. Et, et donc, c'était vraiment, c'était vraiment à la fois l'enfer parce qu'il fallait répondre à tout le monde à toute heure jusqu'à jusqu une certaine heure raisonnable pour nous, quoi. Et aussi, euh, et aussi, euh, aussi c'était cool parce qu'on pouvait échanger justement avec la backers, et c'est vraiment quelque chose qu'on a bien aimé faire. C'est vraiment un moment où on vit, euh... ah, Je ne sais pas, moi, je, je vous imagine hein, en robe ça de ça chambre et en, et en pantoufle, avec des chips autour du lit et puis euh, ouais. les yeux tirés. C'est vraiment ça. On est vraiment dans une bulle pendant une campagne. Ouais, surtout au début et à la fin, vraiment les, les, les 3-4 premiers jours, et puis les deux derniers, c'est vraiment très très chronophage. Quoi. Mais, mais c'est super acquittant aussi, quoi. vraiment tu vois ta campagne démarrer à fond, ou alors même pas forcément à fond, mais tu la vois bien démarrer, tu dis ok j'y crois, les gens y croient, les gens ont l'air de bien apprécier le jeu, et puis les graphismes, etc. Donc tu es content, mais du coup bah, tu passes ton temps à, dessus, quoi. À essayer de faire le maximum. Julien, qu'est-ce qui t'a le plus surpris toi, dans, dans le... qu'est-ce que tu avais le moins anticipé peut-être euh... Tu peux dire rien. Je... Hein, si non, non, je, je pense que bah, on n'a on a pas eu. Euh... Euh... Un, je pense qu'on est un peu préparé. On nous avait dit qu'il bah, faut quand même préparer un peu à l'avance les newsletters pour faire un peu de com. Donc on avait un peu de matériel à un peu près euh... parce qu'on avait ex... expliqué un peu comment ça se passe. Puis on s'était dit, bah, bah, on sait qu'on a euh, euh, nos vies, nos activités à côté, notre boulot, notre machin. Si on n'est pas un peu prêt. Euh, finalement, le soir jusqu'à 3h ça, ça, ça peut le faire une fois. Puis tu as les yeux tirés le lendemain, mais trois jours de suite, ça va pas jouer. Donc on avait se préparer un peu. Il n'y a pas eu, il euh, avait pas d'objectifs de, de, euh, ou de choses communautaires. Euh, à la fin, on parle pas de. Nous, on, on était en, en centaines de backers, c'est pas en milliers, donc il y a eu un peu moins de, de, de réponses à gérer, etc., etc. Mais c'était quand même de sourire un peu au niveau des forums, des choses comme ça, un peu. À la fin, quand on a eu ce, ouais, je vais presque dire ce, ce don qui a permis de juste dépasser le financement, euh, ça doit être sur, euh, sur quoi, je pense, ou je sais plus quel forum, mais finalement, j'étais un peu pris de, pris de quoi je voyais ça entre euh, le job. Je Il je faut que je trouve un moment pour prendre un quart d'heure pour commencer à répondre, parce que ça partait en mode euh, assez ah, chelou, à tous les coups, les gars, financent tout seul. Est-ce que ça serait pas une arnaque Qu'est-ce qui est en train de se mmh. passer Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire. Euh, c'est pas c'est ses... en fait. Bah, c est, c est, au bout d'un moment, je, je disais, puis je regarde ouais, je adresse soir, puis au bout d'un moment, mais mes... tu je, je me suis mis dans la tête des gens, puis je dis, attends, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de croire qu'on euh, est en train de mettre au bout pour récupérer finalement ce qu'eux ont déjà mis et se, se, se barrer avec le magot, tu vois. Et je me suis dit, ah waouh mm. <rire> En fait, on est là, et puis euh, de mémoire, je crois, euh... enfin, j'ai plus tout en tête, mais je crois que c'est euh, Meeple Reporter qui, qui, qui avait aussi, aussi fait une review pour nous. Puis, moment enfin, qui a mis un truc en disant euh, Si c'est des acteurs, il joue bien parce qu'on a pas mal échangé avec lui sur Discord, entre autres, on lui a présenté le projet. Enfin, il fait clairement euh, les gars pour avoir euh, discuté avec eux, faire des lives. Hein, vraiment, si, si c'est des acteurs pour partir avec le mago, il la joue bien parce que <rire> c'est pas l'image que ça donne du tout. Et moi, sur le coup, j'ai dit oh, Ah, c'est peut-être le truc qui m'a le plus. Euh, je m'attendais pas à ça en final, au bout d'un mmh. moment, parce qu'il y a un événement euh, de ce type-là. On, on puisse penser qu'en fait, on est en train d'essayer de, de, de, de voler, en fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, comme ça. Ouais, là, ça a été un peu la, la surface. J'ai dit, ok, ouais, j'essaie de trouver un quart d'heure entre deux, puis de, de poster juste un truc sur ce forum pour essayer de me justifier, entre guillemets. pour ouais, ne ouais. pas avoir à le faire. Ouais. Euh, parce que même juste l'absence de réponse, au bout d'un moment, il y, y, y, y a eu même un truc qui disait En plus, c'est bizarre, y a, y a, y a... ça ne répond pas sur le forum, en gros, quoi. Et dans ce moment-là, ça va très, très vite, quoi. Je suis là, mais moi, je suis au job, je suis en train de donner des formations le matin, j'ai un, un meeting l'après-midi. Enfin, du coup, tu, tu, ouais, tout moment, tu dis OK, bah, en fait, il faut que je prenne quand même juste trois minutes pour écrire un petit truc, histoire de, mmh. de temporiser le truc. Ça, c'était peut-être un peu surprenant, finalement. Dan, on a compris que malgré ton, ton passif, il n'y avait pas d'excès de, de confiance de ta part, jamais, hein, pendant, pendant cette campagne. Est-ce qu'il y a quand même aussi un aspect que tu aurais... Moins bien vu venir dans la communication, dans, dans, dans le déroulé de cette campagne Parce que je pense que tu as été moins impacté par cette espèce de, de petit don qui était peut-être plus marginal ou plus fondu dans la campagne, moins tardif euh, nous on a vraiment. Enfin, je dis toujours on parce qu'on est deux, en fait. On est en tandem, hein, donc je n'ai rien vécu tout seul. Euh, en fait, on a été tendu comme une corde de string du début à la fin. Il n'y a pas eu un moment, en fait, on a on a dormi KS, on a mangé KS, on n'a on a pas vu nos enfants, nos femmes pendant un mois. On a dormi ici, là, juste derrière moi, sur des lits de camp, pour pouvoir répondre aux, aux Américains. Et on, fait, on faisait des, des relais, en fait, on, comme, comme à l'armée, oui. en fait. On, dormait, on, on prenait des cars et on se réveillait. Enfin, euh, c'était... Il ne faut, faut pas faire ça en fait. Mais, mais, mais c'est une première expérience et une première expérience, il faut la vivre pleinement ou pas la vivre du tout. Euh, enfin, euh, je, je, je, je fais la distinction entre quelqu'un comme Julien, par exemple, qui fait ça en plus de son travail et nous, où on avait un vrai objectif euh, euh, professionnel. Euh, en fait, il fallait qu'on voit tous les aspects. Euh, répondre à un mec qui a un décalage horaire de 7 heures, euh, répondre à un chèque. Euh, euh, aller poster sur tous les forums possibles et imaginables. Euh, en plus, nous, on avait une particularité, c'est qu'on a fait énormément de cross-promotion avec des groupes de heavy metal français. Et ça nous a énormément porté, mais ça nous a énormément coûté aussi en, en temps et en énergie. Et, et parce que quand les gens vous envoient des bonnes ondes, il bah, faut, faut aussi répondre à ces bonnes ondes. Donc on répondait aussi en off à tout un tas de gens qui disaient « Ah, en fait, vous êtes content de la campagne ?» Euh, oui, oui, on était en plein stress, pas le temps, on n'avait pas mangé, <rire> mais il fallait quand même, euh, pour les gens qui ont aidé, il fallait répondre, il fallait faire bonne figure. Alors Quentin, je reviens vers toi pour cette, cette troisième partie, euh, parce qu'en 2021, à la surprise, peut-être pas générale, mais en tout cas de manière assez inattendue, la campagne de votre deuxième jeu, taverne et Dragons, va être annulée après un débarque qui en plus était assez laborieux, euh, et je voulais te demander, vu le succès et l'engouement euh, de The Last of Postal of Rome, est-ce qu'on s'attend à un contre-coup pareil C'est-à-dire, est-ce qu'après un premier succès, donc retentissant, après avoir généré un certain capital sympathie, euh, est-ce qu'on se lance dans cette deuxième aventure, et je te demanderai ça aussi, Dan aussi, tout à l'heure, avec l'idée qu'elle peut quand même échouer Ou est-ce qu'on est, qu est peut-être un peu porté euh, Ouais, c'est une bonne question. Tu, tu gardes ça en tête, quand même, l'idée que ça peut ne pas marcher, mais c'est vrai que tu te dis « Ok, le premier jeu a, a pas mal cartonné, en tout cas pour nous, on trouvait que c'était un beau succès. » Et on espérait faire à peu près la même chose. Alors, pas forcément le même montant ou le même nombre de backups, mais on s'est dit, bon, ok, même si ça marche pas trop, on va arriver à quand même à un montant assez, assez raisonnable et qui nous permettrait de, de faire une grosse production, etc. Donc, c'est vrai qu'on a eu un départ assez lent. On a, on a eu, on a eu, je crois, 20 000, ça peut paraître énorme comme ça, mais on a eu 20 000 en, en quelques jours. Donc, on a atteint le fond de goal en gros trois, quatre jours. Et après, on s'est dit, ok, est-ce qu'on continue la campagne en disant que potentiellement, si vraiment on investit un peu dans la pub, qu'on fait pas mal de bouches en vrai, etc., on va peut-être Difficilement arriver à 40, 50, ce qui est déjà énorme, mais qui ne permettrait pas de vraiment. Enfin, ça serait trop prendre le risque. On dit, OK, soit on continue jusqu'au bout et euh, on prend le risque de potentiellement pas pouvoir lancer une grosse production. Avec la hausse des matières premières, c'était vraiment un peu la, la peur que j'avais, moi. C'était euh, de me retrouver avec un devis énorme qui permettrait de ne pas faire une production et de ne pas pouvoir livrer les backers. Soit on se dit, OK, on arrête, on se reconcentre un peu, on prend un peu plus le temps de réfléchir, on simplifie un peu deux, trois choses. On essaie de réduire les coûts aussi, de notre côté, c'est ce qu'on a fait pas mal euh, ces derniers mois. Et, euh, et on, on réessaye dans quelques, dans quelques temps, parce qu'au final, tant que la campagne n'est pas finie, personne n'est vraiment engagé à part nous. Quoi. Donc on se dit, c'était pas évident à prendre comme décision, mais on s'est dit que c'était peut-être la meilleure pour nous, en tout cas. On a, comment on vit les, les premiers jours où on voit que manifestement, ça ne marche pas comme la première fois, on va dire euh, Est-ce qu'on reste quand même un, un peu dans le déni, dans l'espoir un moment, ou très vite on se dit ça va pas le faire, on commence à penser sous, comme tu dis, à penser, euh, à penser moyen terme. Euh, bah, Baptiste lui, il était euh, assez pessimiste quand même. il s'est dit bon, ok c'est un mauvais départ, moi j'étais plus un peu dans le... Je me disais ah ok ça va le faire, on a fait un mauvais départ, mais en fait d'un coup par magie ça va, ça va rebooster, on va avoir telle vidéo, on avait quand même prévu quelques, quelques trucs qui allaient sortir, quelques vidéos etc. qui allaient sortir pendant la campagne, donc au final c'est arrivé, mais ça n'a pas eu le boost qu'on pensait. Quoi. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, on se disait OK, demain, ça va le faire. On va faire pas mal de backers. On va réussir à. Bah, les gens vont être un peu engagés, etc. à la campagne. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, au bout de 4-5 jours, on s'est dit euh, ça ne va pas le faire. Quoi. Mais moi, j'y ai cru pendant, pendant assez longtemps. Quoi. Quasiment jusqu'au bout. Ouais. Euh, alors, je ne vais pas te donner les réponses que, que j'ai l'impression d'avoir. Mais euh, quelle leçon tu retires de cette expérience Comment tu expliques ça Est-ce qu'il y a uniquement une notion de, tu le dis, de calcul de prix, peut-être de, de moment, ou est-ce que, avec le recul que vous avez maintenant, vous êtes, vous êtes allé chercher d'autres éléments euh, pour un jeu qui, en tout cas visuellement ou dans la manière dont il a été vendu, n'avait pas l'air moins bien que Last Bottle of Rome euh, Ouais, on a, je pense qu'on a... J'ai oublié ta question, je t'attends à réfléchir en même temps. Euh, bah, comment toi tu expliques ce... c'est ce, bon, pas un échec, ouais, c'est pas bien un bien cataclysme, mais... Bah, voilà, et quelles leçons tu retires de tout ça avec le recul bah, je pense que c'est une combinaison de pas mal de choses, je pense que le timing n'était pas très bon. C'était vraiment la fin de l'année on arrivait à vraiment à une saturation. Enfin, moi j'ai trouvé qu'on était vraiment dans une saturation des jeux avec plein de grosses campagnes qui, ont, qui avaient pas mal de mal à, à marcher, plein de campagnes qui ont été annulées à peu près au même moment que nous, il y avait les SN aussi qui, qui tombaient au même moment, euh, la fin de l'année avec Noël qui s'approchait, donc c'était pas forcément la meilleure période. Le choix de la plateforme, on, on a voulu tenter le coup sur GameFound, on saura jamais si c'était un, un, un oui, mauvais choix ou pas, mmh. c'est ça le problème. Euh, mais bon, clairement, ça n'a pas joué en notre faveur. Donc, euh, ça, c'était un choix. On était... En plus, GameFund, on s'était dit à l'époque que, que, que c'était cool de tenter parce que justement, je trouvais ça beaucoup plus backer-friendly. C'était quand même une, une plateforme très consacrée aux jeux de société, etc. Donc, je me suis dit, ça serait cool de, bah, de, de supporter un peu la plateforme, en tout cas l'essor qu'ils qu étaient en train de prendre. Ça n'a euh... pas été réciproque. Ouais. Bah, ils ont essayé <rire> de nous aider quand même, hein. mais ouais. ça n'a pas marché. Mais eux, il n'y a, a rien à dire là-dessus. C'est vraiment juste une campagne qui n'a pas décollé. Euh, et puis, je pense qu'on aurait pu mieux se préparer aussi. Euh, on a fait le maximum pour avoir une page claire, etc. Mais je pense que l'offre n'était pas vraiment aussi claire que Last Bottle. Euh, pareil, on n'avait pas préparé vraiment les actualités, etc. Donc, c'était vraiment la dernière minute, comme d'habitude. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses qu'on aurait pu mieux préparer. Au niveau des prix, pas grand-chose, mais on a fait des choix. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais par exemple, on a essayé de faire un kit de traduction pour pouvoir toucher justement bah, les Espagnols, les Allemands et puis euh, les Hollandais qui avaient bien apprécié Last Bottle. Et euh, du coup, on, est, on a fait des prototypes pour eux, on a fait pour des reviewers qui étaient de ces pays là, on a proposé des kits de traduction et ça, ça nous coûtait vraiment cher, parce qu'en fait, juste le fait de traduire tout ton jeu, ça te coûte cher. Le fait d'imprimer juste un pack de cartes et puis, et bien, pas juste un pack, mais plusieurs éléments juste dans la langue, bah, ça te coûte assez cher aussi. Et au final, ce qui n'est pas toujours bien compris en plus par les backers. Hein. Ouais, et au final, je pense qu'on avait euh, 10 backers espagnols, 20 backers allemands et puis 3 hollandais, donc on s'est dit mm. bon, ça va nous coûter... Euh... 6, 7, 8 000 euros pour, pour imprimer 500 cartes minimum pour chacun, enfin 500 packs, et au final, on va en vendre 3. Donc c'est sûr que c'est cool de vouloir toucher un maximum de personnes, mais pour nous, c'était un mauvais choix aussi. Donc ouais. il y a plein de choix comme ça qu'on a fait qui, étaient, qui, qui allaient marcher, qui auraient marché si, si le jeu avait bien cartonné, et la campagne aussi. Mais euh, dans le cas où ça ne marche pas, c'était trop problématique. Alors Dan, tu as deux points communs avec Quentin là-dessus. Euh, deuxième campagne, assez récente, et changement de plateforme. Euh, à la différence près donc que toi ça a plutôt bien marché euh, peut-être donc un regard aussi sur cette, euh, cette deuxième campagne et est-ce qu'on l'aborde avec moins de pression, plus de pression la même et puis donc peut-être le pourquoi du comment de, de ce changement de plateforme Alors l'histoire en fait de nos deux KS à Quentin et à moi en fait elle donne aussi une partie de la réponse c'est à dire que euh... <coughs> Peut-être je me trompe, hein, mais j'ai une analyse sur Last Bottle où il y a eu un, il y a eu un super beau succès. Et donc, euh, ils sont partis avec une forme de, de confiance aussi, légitime. Hein, ça s'est bien passé, pourquoi ça ne se passerait pas bien Nous, c'est l'inverse, en fait. On aurait voulu faire un chiffre comme Last Bottle et on ne l'a pas fait. Et donc, du coup, le, le deuxième qu'on aborde, on dit « Ok, on va réduire la voilure. Euh, » Donc, c'est beaucoup plus stratégique, en fait. On dit déjà, « Déjà, on est sur une plateforme française. » On dit, bah, on a fait combien de backers américains sur euh, Kickstarter En fait, il y a, y, a, y a quoi Il y a 150, 200 gugus Mais ben, en fait, euh, on ne va pas faire une production, euh, parce qu'il faut quand même expliquer que cette deuxième, euh, ce deuxième jeu, c'est une extension oui, du premier. Oui, je ne l'ai pas précisé, donc, pardon. déjà, oui. ça s'adresse à ceux qui ont le jeu euh, essentiellement. Et donc, du coup, euh, bah, on voit que le, le gros de notre communauté, il est français, donc ça ne sert à rien d'aller sur Kickstarter. Enfin, on pense que ça ne sert à rien d'aller sur Kickstarter, et qu'autant taper sur une communauté 100% française, et, euh, et puis euh, au passage, eh ben, on rectifie tout ce qu'on a raté sur la première, évaluation des pledges, c'est hyper important, euh, dimensionnement du prix, on a tout calculé jusqu'à l'épaisseur de la boîte pour qu'elle rentre dans un certain type d'enveloppe pour faire de l'expédition moins chère que dans du carton, etc. Enfin, y a, on a vraiment tout pensé euh, pour la finalité, sans trop se poser la question de est-ce que le jeu va plaire, mais est-ce que le, le dimensionnement de la campagne est optimum ou pas Est-ce qu'on a plus peur de l'échec euh, quand on a réussi une fois Peur, c'est peut-être un gros mot, mais euh, est-ce qu'on l'anticipe plus, est-ce qu'on la redoute plus une fois qu'on a goûté entre guillemets au succès ben Nous, on n'estime pas avoir eu, euh, eu un succès en fait sur le premier. Pour nous, c'était un... C'est pour ça que c'est chouette, en fait, les, les trois projets que, que, que tu as choisis, puisque nous, on est vraiment sur Kickstarter, le premier sortie de Kickstarter. OK, on l'a fait, mais en fait, on aurait voulu faire beaucoup plus. Donc, on n'est pas confiant en sortie de Kickstarter. Ouais. Et... Donc, on n'aborde pas du tout la fleur au fusil, euh, mais par contre, on sait précisément où faut taper pour corriger tout ce qu'on a raté la première fois. Je... C'est chirurgique. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, non, je dis c'est chirurgical, la, la démarche elle est, elle est précise, on sait où est-ce qu'il faut aller pour... Mais on part pas à l'aventure non plus, c'est pas un nouveau jeu, donc, euh, donc on, on remet pas, on met pas notre, notre va en, en jeu. Euh, alors Julien, bon, cette question-là elle est faussée pour toi, parce que tu, vous aviez l'air tous les deux d'être de, de, ceux qui risquaient le moins dans cette campagne, à aucun moment... Euh la crainte de l'échec ou bien le, la perception d'une campagne qui n'aimerait pas, euh, vous a influencé dans des décisions, vous étiez vraiment sur un rail du début à la fin avec un objectif et puis cette espèce de, de relativisme que, euh, que tu sembles nous montrer aujourd'hui bah, Est-ce que c'est une peur de l'échec C'est... Ouais, C'était plus de dire, euh, si ça marche pas là de la manière dont on l'a fait, est-ce qu'un est qu reboot... Euh, finalement, on avait vraiment mis beaucoup... De, de notre point de vue, en tout cas, euh, et, et, et pas sur le comment, mais vraiment sur le, sur le combien, on avait vraiment mis bah, tout ce qu'on pouvait, quelque part, sur ces quelques mois pour lancer ça. Euh, du coup, si ça marchait pas, est-ce qu'on retente euh, ouais, peut-être, mais en revoyant peut-être plus le comment que le combien, en disant peut-être peut euh, re remettre tout en question et revoir autrement. Euh, je ne saurais pas dire, finalement, si, euh, si, si ça n'avait pas, si pas eu le financement. Est-ce qu'on aurait retenté, par retenté Je pense qu'on en aurait parlé, qu'on aurait retourné mmh. le sujet dans tous les sens pour se dire, OK, maintenant, on fait quoi Est-ce qu'on arrête là ah bah voilà, c'était une aventure de euh, c'était une belle aventure d'un peu plus de 4 ans bah, on retente mais peut-être on retente avec autre chose en c'était un premier essai puis on aura appris autour c'est ça ouais. je, je, je saurais pas dire honnêtement je n'était avait pas de c'était pas prédéfini le mmh. après en fait le, si, ça, si ça marche c'est bah, on aura une bonne année de boulot qui nous attend encore à peu près au rythme d'avant et puis, et puis, si ça marche pas, bah, on, bah on, on verra. On verra ce qu'on fait. C'est une bonne question que tu poses, du coup, Quentin, je reviens vers toi très brièvement. Euh, à un moment, quand on, on échoue, quand on choisit d'échouer, puisque vous avez annulé la campagne, euh, comment on fait le, le choix de euh, on retentera avec le même ou on retente avec quelque chose de différent À quel moment on arrive à isoler le fait que non, c'est pas le projet, c'est pas le jeu qui est en cause, il faut retenter avec celui-là et juste mieux travailler autour bah parce que j'avais le sentiment que la campagne n'a pas marché autant qu'on voulait mais c'était pas, pas le jeu enfin, les, gens, les retours qu'on avait c'était plutôt positif les gens avaient l'air de trouver le jeu assez beau, les mécaniques assez intéressantes les reviews étaient bonnes donc pas, on s'est pas remis en question vraiment sur le jeu même si on a amélioré certains trucs mais c'était plus sur la campagne en elle-même et puis l'offre, enfin le jeu et puis le pas, pas forcément le prix mais vraiment ce qu'on proposait dans le jeu, quoi, dans la boîte qui, qui ouais. je pense qu'on pouvait améliorer est-ce que vous avez euh, un regret tous, euh, vis-à-vis de votre première campagne On va rester sur, sur la première et sur celle qui a, qui a fonctionné pour tous les trois. Et puis éventuellement, sur la base du, du volontariat, est-ce que vous avez aussi une anecdote à nous raconter Je commence par toi, Dan. Euh, alors, un regret Non, j'ai pas de regret. On a fait, nous, On a fait vraiment tout ce qu'on pouvait, ce qu'on pensait. Euh, et tous les échecs, c'est des, des rebonds pour la suite, donc euh, non, euh, aucun regret. Euh, des choses qu'on ferait différemment, oui, mais euh, enfin, on n'est vraiment pas de, du genre à regretter. Euh, quant à savoir si on a une anecdote, je, je me souviens qu'en fait, quand on, a, quand on a commencé à montrer un peu le, le, le proto euh, sur les salons, euh, on a eu... Euh, en fait, on a eu énormément de, de, de, de gens lambda qui nous ont fait des retours sympathiques, et puis les, les, les pros, les, les, les ténors du, euh, du milieu, qui ont été un peu plus critiques euh, à juste titre. Ils hein, nous mettent en garde sur plein de choses, euh, que ce soit les éditeurs ou les auteurs. Et euh, voilà, on a, on a eu certains auteurs qui nous ont, nous ont fait des retours en disant « Écoutez les gars, ne vous rendez pas compte de ce que c'est, c'est plein de boulot euh, ». Euh, ça va être difficile, il faut, faut, faut maîtriser plein de métiers, vous vous rendez... il enfin, un... y, y a la gestion du stock, du, euh, la, la, la créa, le, le, la, la production... Mais tu le la, sentais traduction. condescendant ou vraiment bienveillant, ce genre de... Ou un peu des deux non, non, globalement, globalement bienveillant, mais euh, parce que, en fait, euh, rares sont ceux là-dedans qui sont des entrepreneurs, mmh. en fait, c'est des, des auteurs. Euh, avec un énorme talent, mais rarement des entrepreneurs. Donc, en fait, il, souvent, ils confient à l'éditeur le, le risque. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et ces auteurs-là, nous êtes plutôt des, des retours de type, euh, « Non, mais ça ne marchera jamais. Euh, un jeu sur la musique, mais vous n'y pensez pas. Euh, on a déjà tenté, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Ah, » Donc, euh, bah, moi quand on me dit ça, euh, « La porte est fermée, je cherche la fenêtre. » Donc c'est ce, ce qui vous a motivé plutôt que, que découragé. C'est marrant, Julien, c'est un petit peu aussi ce que tu disais tout à l'heure, avec euh, des éditeurs qui vont vous dire ça c'est compliqué, ça c'est pas bien calibré, et puis euh, ça fait partie des choses peut-être qui vous ont poussé à, rien, à ne rien lâcher, vous aussi je, je, je pense qu'on l'a découvert, euh, le, le, le, le, le premier éditeur, celui du, du monstre feedback, il nous avait dit aussi, à fait attention, l'édition c'est aussi... Euh prendre le, le risque hein. des fois il y a des, des choses comme ça que qu'un éditeur dise bah la mécanique euh, moi m'intéresse par contre l'univers qui est autour euh, non enfin moi je vais juste prendre euh, ce qui m'intéresse là dedans et oui on, on va le faire mais euh, on va euh, rediser ce sera des lapins et ce on sera pas va des Européens l'histoire mmh. voilà et, et ça c'était c'était niet enfin c'était vraiment ok éditeur on essaye mais euh, les illustrations c'est celles de Quentin le pitch c'est celui qu'on a écrit enfin en gros, si, si on prend, c'est si on prend le truc tel qu'il est, aussi avec ses défauts finalement, avec son, son côté euh, bah, fait par les deux personnes qui l'ont fait. Quoi. Euh, et euh, le, le, euh, tout ce qui est design, illustration, bah, fait euh, avec, euh, avec les grandes qualités d'illustration de Quentin. Euh, ou d'autres vont peut-être dire ah bon, on peut faire mieux ça ouais mais non c'est vraiment mm. voilà on, on peut challenger puis peut-être euh, y a, y a des illustrations euh, euh, elles ont même été revues hein, des gens qui ah mais améliorer ça améliorer ça ok mais c'est toujours le, la même personne qui a fait l'UP, c'est pas quelqu'un qui a travaillé tout ça finalement avec un regard plus pro plus pas de d'éditeur ouais. donc euh, voilà l'idée c'était de rester en, voilà c'est fait c'est fait à la maison un peu ça quoi hein, finalement euh, de, ouais, de rester dans ce cadre-là. Donc, avec, effectivement, on nous a dit, ouais, mais ça ne marchera pas. Enfin, Visiteurs, vous y allez avec un produit qui coûte. Il euh, y a trop de choses dans votre boîte, ça coûte bien trop cher à fabriquer par rapport au prix que ça va se vendre. Euh, le, le tout package, la plupart du temps, ça ne marche pas. Enfin, c est, c est en gros, l'éditeur, enfin, le, le, il a un illustrateur qui paye déjà euh, mensuellement. Euh, c'est pas pour euh, aller payer des illustrations euh, qui sont les vôtres, enfin en tout cas ou pas pouvoir le donner, euh, c'est ce qu'a pu euh, nous, nous être dit. Euh, donc voilà, on a navigué finalement et que bah, en gros nous on sait vers où on va. Après bah, voilà, s'il y a quelqu'un qui est demain intéressé bah, tant mieux. S'il y a personne bah, on cherchera un autre moyen de faire. ce que vous avez Mais fait. Mais mm. On a envie que ça reste notre truc. Et puis advienne que pourra finalement ensuite. Euh... Avec ce qu'on aurait essayé, on aurait au moins essayé. Quentin, est-ce que tu as, pour terminer ce tour de table, un regret sur euh, donc cette première campagne ou peut-être l'articulation avec la deuxième sans aborder forcément euh, tavernet Dragon euh, en lui-même euh, Non, sur la première, je ne pense pas qu'on ait vraiment de regret. Je pense qu'on est très content du jeu, on est content d'avoir de, de, plu à autant de personnes et puis d'avoir de, des bons retours, surtout par la suite, parce que ça, ça aurait pu être un regret d'avoir un jeu qui soit assez mauvais. Et finalement, on est content des retours qu'on a eus. Euh, je pense que le seul regret, c'est mais ça, je pense qu'on est comme ça, c'est vraiment qu'on fait tout le dernier minutes. Donc, ouais, les actualités, les... même envoyer un l'imprimeur, c'est vraiment... Jusqu'à Jusqu la dernière minute, on est encore dessus, donc c'est peut-être le... le regret qu'on aurait, quoi. Mais finalement, je pense qu'on est habitué à travailler comme ça, que ce soit Baptiste ou moi, donc euh... c'est quelque chose qui ne changera pas vraiment, quoi. Alors, vous avez été tous, plus ou moins, d'une certaine manière, euh, dissuadés de manière bienveillante de, de vous lancer. Aujourd'hui, à tous ceux qui vous regardent et qui ont un petit projet dans la tête, je suis certain qu'il y en a, euh, quels conseils vous leur donneriez à part n'y aller pas euh, tu peux garder la parole Quentin si, euh, si tu veux, quelle est le, la chose la plus importante que, surtout que tu aurais aimé qu'on te dise quand toi tu t'es lancé euh, bah, c'est peut-être un peu, un peu facile mais je dirais y aller par passion quoi, ne pas essayer de, de se dire ok je vais lancer un jeu, je vais gagner de l'argent avec ou je vais devenir un éditeur ou etc je pense qu'il faut vraiment y aller par passion, moi c'est ce que j'ai fait avec Bottles et avec Baptiste, c'était vraiment ok on y va par passion, on fait le jeu même si on va imprimer juste pour nous en fait, on l'aurait fait quoi si ça n'avait pas marché, on aurait pris un exemplaire, on l'aurait eu, on aurait été content. On aurait passé beaucoup de temps pour juste un exemplaire, mais ça aurait été quand même un beau succès pour nous. Quoi. Ouais, quoi, il faut y aller par passion, par envie, quoi, surtout. Avant tout, ouais. Julien ouais. euh, bah, Je dirais pas, faut, dans, dans tous les cas, il faut pas y aller. Euh, par contre, euh, ouais, c'est très professionnel ce qu'il y a en face, quoi. Se dire finalement, euh, je vais tomber sur plein de gens qui sont en train de faire eux aussi un truc dans leur garage. Enfin, non, enfin, moi, c'est ce que j'ai ce que j'ai vu là, finalement. Il euh, y a quand même, c'est très professionnel. Enfin, on, on est juste à voir, nous, on est un petit truc. Il enfin, faut juste voir les, les propositions commerciales qu'on peut recevoir sur la boîte mail euh, Urto, le jeu. Enfin Je veux dire, c'est pas une adresse qui est connue, mais euh, des... Euh, euh, dès que tu lances la campagne, mais le nombre de mails qu'on a pu recevoir de « mais on peut booster votre campagne »,« on peut machin »,« on peut truc »,« euh, si vous nous filez euh, 500 balles, c'est la garantie de tant de bikers ». Il y a un côté monde de requins qu'on évoque très peu. Il y, y, y a tout un monde qui, qui on n'a pas spécialement prêté attention, mais es démarché euh, sur plein de trucs. Je ne compte pas le nombre de mails sur la partie fabrication. Enfin, Nous, c'était très clair. Euh, on, on veut faire pas loin pour être en contact. Euh, je pense qu'il y a des boîtes c'est le 30 e mail qu'on reçoit en disant euh, suite à notre dernière demande est-ce que vous avez besoin d'aide pour la fabrication pour le shipping, pour le machin, pour le truc alors qu'on a con de nous mêmes finalement on a contacté que peu de points de contact, c'est ceux avec qui on avait identifié de potentiellement vouloir ah ouais, et c'est eux qui viennent, euh, donc, euh, qui viennent à toi voilà, notre page elle pas généré un nombre de visites enfin, le, le, la, la, la dynamique de la campagne le montre donc c'est sur un petit truc comme ça et des boîtes du... J'ai plus les noms en tête, mais que ce soit pendant la campagne pour booster notre campagne à travers des listes de diffusion, des machins, des ventes de listes, de trucs de, de tremblement, de, on vous garantit euh, un million d'affichages sur les réseaux sociaux qui reroutent vers votre page, enfin, tu, tu reçois tout un tas de trucs là, tu mmh. Waouh Et, et, et, et sachant que déjà avant la campagne, tu te rends compte qu'en face, il y a quand même... Déjà juste ceux qui t'aident, ils te disent il y a des codes, il y a des préparations, il y a... C'est assez professionnel, malgré tout. Après, il faut, faut le savoir en, en tenir compte. Je pense que ça évite les mauvaises surprises d'avoir l'impression qu'en enfin, fait, je vais tomber sur, euh, sur des petits gars comme moi et puis, et puis au bout d'un moment, on peut te dire ah, « mais attends, en fait, non, c'est pas le cas ». Donc, je pense qu'il faut l'avoir en tête, mais il ne faut pas que ça se roule okay. ça, ça empêche pas de, Ça n'empêche pas d'essayer, il faut y aller. Euh, L'avantage, c'est qu'en tout cas, nous, ce qu'on a connu, c'est qu'il y a encore là-dedans énormément de monde qui sont dans l'entraide et la bienveillance, un peu comme le disait aussi Dan tout à l'heure. Finalement, il y a beaucoup de confrères là-dedans, euh, pro ou pas pro, et qui sont volontiers à filer un coup de main, donner de l'aide, des tips, des astuces, tout ça. Donc, euh, donc non, je pense qu'il faut, faut essayer quand même, mais... C'est pas un vide grenier qui starterait quand même du point mmh. en face. Quoi. Alors Dan, le mot de la fin, le mot du sage. Euh, y aller avec le cœur, mais ne pas être candide. Qu'est-ce qu'on va ajouter à ça euh, Moi, je dirais prendre le temps et être prêt à repousser le lancement si nécessaire. C'est important cette date-là. Ce... Ouais, en fait, euh, il faut quand même la fixer, la date, parce que ça nous donne un, un gap, un, un objectif à tenir. Euh, ça nous oblige à être prêts dans les délais. Mais euh, si jamais euh, il si faut repousser d'une semaine ou d'un mois, ce n'est pas grave. Alors, après, bon, tous les projets sont différents entre un, un jeune qui se lance et qui c'est son proto et c'est l'histoire de ses dix dernières années et puis quelqu'un qui aurait une démarche professionnelle. Euh, Peut-être que je n'aurais pas les mêmes conseils ou avis à donner, mais en tout cas, être capable à un moment de dire OK, ce n'est pas le moment, je repousse, ce n'est pas grave. Tant que la campagne n'est pas lancée, Rien n'est joué et on peut encore améliorer mmh. certaines choses. Il n'y a pas cette peur euh, que j'ai, moi, en tant que reviewer connu, ressenti chez certains, euh, de se dire si j'attends trop, telle review, telle actu, telle buzz devient un petit peu obsolète parce que trop vieux. Tu ne penses pas que Non, non c'est pas quelque chose qui te paraît pertinent, toi. Une vidéo qui serait sortie non. il y a un mois, deux mois, est-ce qu'elle a encore l'impact nécessaire, par exemple Après, c'est sûr qu'une une review qui tombe un mois avant le lancement. Bah, elle ne va pas avoir le même. Mais en fait, euh, on parle toujours des sept occurrences en, en marketing. Il faut quand même qu'il y ait sept passages devant les yeux ou le cerveau de la personne pour que ça, ça, ça soit un prêt à être ou un déclencheur d'achat. Euh, bah, ce n'est pas perdu en fait. Si la revue elle tombe un mois avant, ce n'est pas perdu. Euh. Ça aura moins d'impact, mais ce n'est pas perdu. Par contre, ce qui est sûr, c'est que celui qui se lance sans avoir vraiment euh, eu le temps de réfléchir à son, à son frais de port ou à dimensionnement ou d'un pledge ou d'un stretch goal ou, ou d'avoir écrit ses deux trois premières actus on n'est pas obligé de les écrire toutes mais en avoir quelques-unes d'avance quand même euh, on ne les avait pas non plus, hein. on n'était pas meilleur que Quentin mais euh, prendre le temps, ouais. voilà, prendre un peu de temps Alors vous, tous les trois aujourd'hui vous avez le, le privilège d'exister dans, dans le monde ludique là où tant ont échoué ou même disparu et du coup, je ne peux pas finir cette, cet épisode sans euh, parler de vos aspirations, de vos projets à chacun, puisque tout le monde sait qu'il euh, est difficile de vivre de cette activité, surtout quand on sort, n'a euh, qu'un a, a seul ou deux jeux dans sa gamme. Euh, on va commencer par toi, Quentin, parce que c'est toi qui as peut-être l'actualité la, la, plus, la plus brûlante. Euh, le reboot de Taverne et Dragon, comment ça va se passer et quelle forme ça va prendre euh, ouais, mais on va le relancer bientôt. <rire> bientôt, parce que j'ai pas encore de date définie, mais je pense que ça va être fin juin, début juillet. Très Dès bientôt, qu est prêt, quand en même. Fait, ouais, c'est vraiment proche, mais bon. À la, à la base, on voulait le lancer il y a deux, trois mois, mais on s'est dit, OK, faut qu'on soit prêt. Et, euh, et moi, j'ai été papa récemment, en novembre dernier, donc du coup, ça m'a pris énormément de temps, <rire> plus que je pensais. Et c'était dur de se remettre vraiment dans, dans le redéveloppement de, de, du jeu. Donc ouais, dès qu'on est prêt, on en retourne et ça va être sur un Kickstarter et on va essayer de, de faire en sorte que ça marche mieux que, que la première campagne. Donc on est plus prêt que la première campagne et, euh, et puis ça va le faire. Alors à ceux qui ont connu et aimé cette, cette première campagne de Taverne Dragon, le premier jeu en tout cas, est-ce que le gameplay a beaucoup changé ou est-ce que ça va être l'organisation autour On l'a changé un peu, on a essayé surtout de, bah, de prendre en compte aussi les, les, les vidéos et puis les avis de, de, de joueurs ou tester on a essayé de fluidifier encore un peu plus le jeu, on a modifié des, des petits détails, donc c est, c est pas le, le, le, le cœur du jeu ne change pas, mais on, on pense qu'on a essayé de, de, de la, vraiment l'améliorer, de le rendre plus fluide, de le rendre plus sympa et de, plus dynamique. Euh, donc ça a changé un peu, après on a, on a fait pas mal de changements au niveau du contenu, euh, et euh, surtout on a apporté un mode solo, il, il va y avoir des petites surprises comme ça, mais euh, un peu plus de contenu, une offre un peu plus préparée, et puis le jeu encore plus sympa, d'après nous, que, que lors du game, enfin, Ok. Euh, Dan, si on va voir sur le site de Perte et ce que j'ai fait bien sûr, hein, en mon âme et conscience, euh, on découvre qu'il n'y a pas que Ragnarok Star dans la vie. Et euh, parmi les choses dont tu pourrais avoir envie de me parler, j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de Once Upon a Line qui, moi, m'intrigue beaucoup. Alors, Once Upon a Line, en fait, euh, le 30 juillet, quand on a fini la campagne de Ragnarok Star, on va boire un coup avec les copains, on fête la campagne, et en fait, en repartant avec William dans la voiture, on dit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Vers quoi on va Et donc en fait, One Spell Online est né le, le soir de la fin de la campagne de Ragnarok Star. Je te coupe une seconde. A... Avant l'idée d'une extension, du coup Ah oui, oui, oui. D'accord. Ouais. avant. D'accord. Tout de suite, le soir même, on ouvre le champagne, c'est fini, machin. Qu'est-ce qu'on fait Bah, on fait One Spell Online. Alors c'était pas One Spell Online, ça n'avait rien à voir. Et puis on a, on est reparti avec nos, nos papiers, nos ciseaux, nos idées, nos, nos crayonnets. Et donc, euh, on a accouché d'un petit OVNI, en fait, c'est un, un jeu narratif à gratter dont vous êtes le héros. Euh, donc, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît, euh, ça ressemble à ça. Et, euh, et donc, il y, euh, y a des, des grilles euh, de mots qui sont mêlés, recouverts d'encre à gratter. Et en fait, quand on découvre un mot, il y a des manières de gratter sur la, la grille. Et quand on découvre un mot, on a le droit de piocher une carte qui nous donne un morceau d'histoire. Et il y a des arbres narratifs qui vont se dessiner sous les grilles. Et en fait, chaque joueur va, groupe de joueurs, ça se joue en solo ou à plusieurs, euh, va euh, vivre une aventure un petit peu différente en fonction des choix qu'il va faire au niveau du grattage. Il va avoir une histoire qui va lui être racontée différemment. Et puis, il va résoudre des enquêtes ou des énigmes ou des problématiques euh, différentes. Ça se joue en saga, c'est des, des chapitres. Donc, des très égacier, alors Ouais, c'est... Enfin, Legacy, c'est pas le bon mot, c'est one-shot. Oui, one-shot, voilà. ouais. ouais. Euh, alors, il y, y a un autre titre qui, qui apparaît sur le site et qui serait en développement. Vous êtes sur plusieurs choses à la fois. Comment ça fonctionne Est-ce que tu as le droit d'en lire plus, ouais. en tout cas Alors, il y a, y a en fait un, un autre projet, mais qui n'est pas un jeu de société, qui est un jeu sur des casques de réalité virtuelle. Euh, donc, là, où on travaille avec des, des copains... Euh... Qui ont un studio, un studio de 3D. Et donc là, est, euh, est, on est plus proche du jeu vidéo, mais c'est nous qui faisons tout l'univers, le, tout le background. Donc on travaille surtout sur l'aspect narratif de, de l'histoire et pas sur le développement technique du jeu. Euh, donc, non, nous là, maintenant, ça va être le, le gros de la troupe, ça va être le lancement de Once Upon a Line. Alors, certainement en septembre, octobre, quelque chose comme ça. Ce sera un Kickstarter et on a la chance d'être accompagné par Lucky Dead Games. Qui va, euh, qui, va faire tout le, qui va nous aider à faire toute la promotion et le lancement du jeu. Voilà. Ok. Euh, Julien, on termine par toi. Alors, Est-ce que tu peux nous donner des, des nouvelles fraîches du développement d'Urto Et tu me parlais aussi d'un développement sur Board Game Arena. Donc, euh, Où en étant aussi de ce côté-là C'est ça. Euh, ça tombe bien parce que le, le, la partie Board Game Arena, on avait un meeting plus tôt là aujourd'hui. Euh, donc là aussi, énormément de, de bienveillance contact pour l'histoire hein, euh, sur le développement BGA, euh, dans le cadre d'une soirée jeu bière, je crois, quelque chose comme ça, euh, un gars dit « Ah, mais euh, euh, euh, mon frangin, il est, il est prof à l'école d'ingénieur informatique, euh, il cherche toujours des sujets de stage, euh, je, je vous mets en contact avec lui ». Développer votre jeu sur BGAS, ça se trouve. Nous, on disait, OK, bah, BGAS peut être cool, mais on n'y connaît rien. Euh, donc, ces deux étudiants qui ont bossé là-dessus, euh, ils ont fini, euh, on faisait le handover euh, là, ce soir. Donc, ils n'ont malheureusement pas pu tout implémenter. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques cartes artefacts, etc. Je dirais, si c'est à 80% mm -hmm. fait. Donc, il y a une version dans, dans, dans Board Game Studio qui marche, il y a juste encore quelques cartes qui sont pas paramétrées, quelques mécaniques qui ne sont pas finies, donc je dirais, bah, là, on a... il est porté sur BGA à 80%, maintenant, il faut qu'on regarde, on n'est toujours pas développeur depuis, donc il faut qu'on regarde pour le, le, ce qui reste, euh, mais on a fait le handover, on a récupéré les accès serveurs, enfin, tout tremblement, puis vu un peu comment ça marche, Donc bah c'est pas. du coup, il faut qu'on regarde comment on gère la suite, mais finalement, pour l'instant, le développement, il est à 80% okay. sur BGA Et sur le, le, donc, la version physique, alors Où en est-on Et sur la version physique, euh, bah, en gros, du coup, on a eu bah, cette mécanique un peu où euh, pas, pas énormément de, de, de backers, euh, mais l'objectif atteint quand même. donc bah, ouais, On a essayé de transformer ça en opportunité en disant, bah, du coup, ça, on a moins de boîtes à produire, finalement, euh, pour répondre à, à à euh, ouais, nos engagements. Euh, pour autant, on a atteint la même somme. Donc là, ce qu'on essaye de faire, a priori, on va produire en France. Donc on est content de pouvoir faire ça dans une petite boîte dans le coin. Euh, la, la grosse contrainte en ce moment, c'est comment on tient le budget, comment on ne dépasse pas, euh, ou comment en tout cas on, y, on, on met un minimum, ou en tout cas pas trop de notre poche en plus pour que ça marche. Euh, et puis en se rajoutant un petit chien, ouais, et allez, je dirais les 2-3 premiers st stretch goals. Bah, nous, on, on aimerait bien les voir dans la boîte. Donc, on va essayer finalement de, de transformer ce, ce don de fin de campagne en finalement que ça profite euh, aux autres backers, à l'ensemble des backers, puis en disant bah, bah, on n'a pas atteint les premiers stretch goals, mais ce qu'il y avait dedans, on va essayer de faire en sorte que ça fasse partie malgré tout de cette boîte. Okay. Donc on en a à peu près là. Euh, on est à bout touchant avec le fabricant. Presque tous nos fichiers, pour l'impression, c'est tout prêt, relu, euh, plein de fois. Enfin, je, on est vraiment. Au... Je pense que la prochaine étape, c'est valider un peu la partie douanière. Pour, euh... Nous, on est en Suisse, on produit en Europe. Du coup, il y a un passage de frontière dans un sens, puis potentiellement dans l'autre. Il faut qu'on regarde un peu tout ça. Sur les plan logistique, quand tu que 250 livraisons à faire, ce n'est plus la même... Euh... C'est plus la même gestion, je pense. On va faire pas mal de colisage à la main, puis je pense que ça va être un peu plus manuel que, que, que sous-traité. Ça coûtera pas moins cher pour autant, mais voilà, bah on, on relèvera un peu les manches puis on fera, mais ça sera le, la meilleure opportunité pour tout le monde. Euh, donc voilà pour où on en est. Euh, prochaine étape, on peut finir ces histoires d'annuaire. passer. Enfin, commande pour de vrai. Euh, et concrétiser vraiment. Euh, aux fabricants. Voilà, une fois qu'on est sûr et certain qu'il n'y a pas d'erreur, de trous, de surprise à 3000 balles qui peuvent tomber à un moment ou à un autre. Et puis après, euh, bah, si tout va bien, fabriquer euh, dans les mois qui viennent, euh, livrer. Euh, voilà, on est vraiment dans le truc. Euh, voilà, c'était particulier. On, on s'est sûrement planté à plein d'endroits, mais on a quand même donné un planning. Où on aimerait bien que les gens, fin d'année, début 2023 ou plus tard, ils aient une boîte chez eux. C'est mmh. ça l'objectif. Donc, on... Bon, puis on essaie d'aller là-dedans euh, en essayant qu'il n'y ait pas un trou dans la Ça aurait été du coup une aventure jusqu'au bout et jusqu'à la, la dernière minute. C'est la fin de ce podcast autour du jeu que je vous remercie d'avoir suivi et merci bien sûr infiniment à tous les trois, à Julien, à Dan, à Quentin d'avoir pris le temps. Euh, bah, de nous donner vos lumières, un petit peu votre ressenti des choses qu'on n'entend pas souvent finalement sur, le, sur les créateurs de contenu euh, la semaine prochaine vous avez rendez-vous avec le récap de mai dans lequel on parlera des premières extensions de Skytear mais aussi de réceptions assez attendues d'ici là portez-vous bien merci encore à vous trois, salut Salut Ciao ah,